bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour zack en 16e épisode de cette saison je suis ravi de vous retrouver pour la première fois de 2023 après un petit trois semaines de pause je dirais à peu près c'est salvateur c'est pas mal on aime bien on a pris du temps pour nous on s'est reposé et ça m'a surtout permis de préparer ma programmation jusqu'à à peu près début mars pour vous dire donc là on est full de chez full on a pas mal de gens qui vont venir euh, des personnes très variées qui viennent de mondes différents euh, et vraiment je suis ravi j'ai hâte de pouvoir vous faire certaines annonces je peux même vous dire que certaines euh, semaines, il pourrait y avoir pas qu'une émission, mais ça, on en rediscutera euh, en temps voulu. En tout cas, un grand plaisir. Je vous remercie de, pour votre fidélité pour Zach Lib cette saison. C'est vrai qu'avoir ce petit trois semaines de pause, ça a permis de pouvoir regarder un petit peu en arrière et me dire « Attends, on a déjà fait quand même pas mal de bonnes émissions ». Et C'est également grâce à votre suivi et votre fidélité, donc j'en suis très ravi. Mais il n'y a pas que vous qui êtes fidèle, il y a également les partenaires. Ça me permet de pouvoir introduire quelqu'un, enfin une marque, pardon, qui nous avait suivi sur l'émission avec Karim Benzema, iPro. Donc, euh, iPro, euh, c'est une marque qui fait des produits hyper protéinés ça fait super plaisir, c'est des choses que vous pouvez trouver euh, en supermarché, ils ont des yaourts avec 15 grammes euh, de protéines ils ont des boissons laitières que vous pouvez boire avec grand plaisir, 25 grammes de protéines vous êtes un gomuscu, c'est pour vous et ça me fait plaisir de pouvoir euh, les mettre en avant c'est des choses qui peuvent se manger au petit déj en sortie euh, de la salle, post-workout tout ce que vous voulez, mais sportif c'est pour vous, allez jeter un coup d'œil aux produits de iPro, comme j'ai dit c'est disponible dans toutes les grandes surfaces en France donc euh, dédicace à eux et merci à eux de me suivre dans Accords au Libre dans les aventures. C'est également grâce à, à ce genre de marque que nous pouvons continuer l'émission et ses aventures. Donc, grosse dédicace à eux. Ils ont le lien dans le chat ou alors dans la description YouTube. Voilà, pour le petit segment, ça me fait plaisir, on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, je reçois une personne avec qui je m'entends très bien, que j'aime beaucoup et qui est déjà passée il y a 4 ans quasiment. Rendez-vous compte que le temps passe, elle a été passée le 18 décembre 2018. Nous sommes le 10 janvier 2023 et je suis avec Laure. Laure Vallée, comment vas-tu Ça va super bien, Zach, merci pour l'invitation. Je n'avais pas réalisé que ça faisait, euh, que ça faisait déjà 4 ans, ça a changé, hein. on était sur le canapé, maintenant on est en mode, euh, en mode vraiment podcast. Mais euh, bah, ravi d'être là en, en début d'année 2023 avec toi et merci pour l'invitation. À vous que dire 4 ans et quelques pas... Non mais je me demande... J'y pensais, tu vois, dans la voiture, je me disais combien de temps ça fait. J'avais pas forcément regardé l'émission. Je me rappelle juste que c'était au studio qui était juste à côté. Exact. Et euh, ouais, quatre ans. Oui, il s'en est passé des, des, des choses en quatre ans. Ça à l'époque, j'étais sur le stream, c'était encore <rire> ouais. le studio de Cyprien. C'est ça, et c'était le, le studio dans lequel on faisait le scale. Euh, avec l'âme, avec l'ox qui était notre émission e-sport. Euh, e et euh, ouais, il y avait pas mal de choses qui ont évolué. C'était une époque j'avais des cheveux encore. Je crois que je <rire> pas complètement. Et toi, si brune, jeune, hein euh, Voilà, j'étais brune à l'époque. Oh là là, mon Dieu. <rire> C'est vrai que tu faisais beaucoup plus jeune et moi je. Ouais, tu m'étonnes. Je, je t'ai venu regarde. Oh mon dieu. Oh là là là, ouais. là. Terrible de se revoir comme ça. Mais il n'y a pas de mal. C'est cool. Faire non, c'est des bons souvenirs. Exactement, exactement. Alors j'aime bien recevoir des gens qui sont déjà venus, des fois parce que ça permet de faire un update. Et toi, quel update hein, En préparant cette <rire> émission, j'ai pu voir que tu as refait plein de trucs cool depuis. Mais avant, on va recommencer euh, tranquillement pour ceux qui n'ont pas regardé, parce que l'émission, a 4 ans. Bien sûr. Donc on va recommencer le classique. On va reparler un petit peu de toi, euh, donc de ton début, d'où est-ce que tu as grandi, des choses comme ça, classique Et après, derrière, on va du coup à là où on en était parce qu'on va pas refaire toute ta carrière mais par contre on va faire à partir de 2019 plus vraiment donc c'est le suivi jusqu'à comme d'habitude au jour de maintenant avec ton opinion sur des sujets des choses franchement je trouve ça passionnant j'ai préparé un truc vraiment cool ce qui me permet de te poser la question qui es tu d'où viens tu <rire> quel a été ton parcours scolaire euh, je m'appelle laure du coup ça va surprendre beaucoup j'ai eu, eu 30 ans cette année je viens de euh, je viens de paris j'ai je, je, été élevée à paris je suis née à, je suis né à paris j'ai toujours vécu euh, toujours vécu ici paris parisienne genre. paris parisienne euh, bah, c'est pour ça que dès que j'ai pu partir au final j'ai passé beaucoup de temps beaucoup de temps à l'étranger mais ouais paris intramuros et même plus que que ça j'ai ré récemment acheté l'appartement dans lequel j'ai grandi euh, si si qui appartenait oh. à, à mes parents et du coup voilà ils vendaient l'appartement parce que eux sont retraités euh, et ont, ont d'autres projets pour, pour leur retraite et donc du coup j'ai acheté l'appartement dans lequel dans lequel j'ai grandi donc dans le 14 tu sais voilà. qu'il y a un côté de reste... à Tchad, à <rire> ça. j'ai acheté <rire> l'appartement dans lequel j'ai grandi ouais. c'est beau bon. <rire> j'ai acheté en bah c'était mon gros projet de l'an dernier projet immobilier donc euh, donc voilà Magnifique. je suis maintenant euh, propriétaire et euh, bah, donc voilà j'ai été élevée à Paris j'ai fait un bac L ouais. euh, au lycée Montaigne euh, après quoi, je suis partie à la fac pour faire une bi-licence d'Anglais Histoire de l'Art, puisque... À la sortie de mon bac, j'hésitais entre faire du journalisme et, ou alors être commissaire priseur. J'étais beaucoup intéressée par l'art. Je voulais être commissaire priseur en anglais. Je ne voulais pas bosser en français. C'était une lubie comme ça. Tu avais déjà un donc, petit euh, peu... Ouais, bah, tu vois, tu vois ouais, rétrospectivement, c'était déjà un truc qui me travaillait un petit peu. Et euh, Donc, j'ai entamé mes études. Je me disais je ferais ma licence de droit plus tard, donc justement comme common law, quand je serais vraiment bilingue. Et euh, à la fin de ma licence, ça m'a vraiment saoulée. Genre, ça ne me correspondait pas. Les stages, tu étais dans des environnements avec des, des, personnes, des personnes assez âgées où tu étais vraiment dans un bureau et moi j'avais vraiment envie de de bouger, de rencontrer du monde, d'aller ailleurs. Quoi. Puis de, de, c est, c est, je sentais que c'était quelque chose qui me dynamisait. Le, le 8h, 17h, ça te... C'est ça, en fait. C'est le moment où j'ai commencé à me rendre compte qu'une routine classique, ce n'était pas forcément ce que je voulais faire. Donc, je me réoriente, master de journalisme. Et, euh, et c'est comme ça que je suis arrivée dans, dans la carrière qu'on me connaît aujourd'hui. Quand j'étais en deuxième année d'école, on m'a proposé à Babine et Canal+, m'ont proposé d'animer des émissions e-sport. Et, euh, et voilà, je suis restée dans l'e-sport. Oh <rire> ça consiste en quoi, même si moi, je sais, mais pour ceux qui nous écoutent, euh, commissaire Priseur. Euh, Commissaire les en fait, c'est les personnes qui, dans les salles de vente, donc euh, Drouot ou n'importe quelle salle de vente d'art, euh, vont être en charge de la vente des objets. Donc c'est un rôle qui est un petit peu théâtral. C'est généralement le rôle où tu as, as un maillet. Tu décides... Euh, alors déjà, tu dois faire une expertise des, euh, des objets, donc leur donner une valeur, puisque les gens vont, te, vont venir te voir justement pour vendre des objets à eux ou des collections privées. Et toi, ton but, c'est à la fois de déterminer la valeur de l'objet, mais aussi faire participer à la vente et animer la vente par la suite. D'accord, c'est celui qui dit 100 000, 100 000, <rire> Adjugé, vendu pour euh, le, la, la dernière à ma gauche ouais c'est ça c'est ça <rire> c'est que j'ai voulu assister à un truc il n'y a pas longtemps c'est vachement sympa hein. ça a l'air c'est très très cool en fait moi à la base je m'étais intéressé à, à ça parce que bon, j'étais intéressé par diverses choses de l'art. J'aimais beaucoup les éventails la porcelaine certaines certains meubles et euh, je m'étais renseigné à Dro, justement pour aller voir des salles de vente et c'est une ambiance de dingue que ce soit des personnes qui veulent acheter ou justement le commissaire priseur si c'est quelqu'un qui si c'est quelqu'un qui a envie de s'amuser il va vraiment 30 ça de façon théâtrale et tu passes un bon moment généralement même si tu achètes pas c'est tu sais que j ai, j ai, je suis allé assister à un truc comme ça qui m'a fait assez rire ouais. il n'y a pas longtemps je m'étais renseigné euh, alors je sais plus comment ça s'appelle Et là le chat il va intervenir et c'est très bien euh, tu sais les appartements qui sont vendus euh, par l'État et du coup, du coup à des prix cassés oui, parce qu'il s'est passé des et choses il y a eu des dedans. Des saisies ou ce genre ou de choses. Des saisies, cas. exactement. Ouais, okay. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça permet pour pas mal de personnes, du coup, ils sont vendus aux enchères de choper des fois des biens immobiliers à des prix vraiment euh, cassés. Ouais. Tu vois. Et donc je suis allé voir et je crois que c'est un commissaire-priseur qui le fait. Forcément, ouais immobilier aussi doit y avoir ça doit être, ça doit être particulier ah ouais, c'est c'est les gens aux dents le ah c'est les gens aux dents le ah qui il ah, vraiment, y, a, y a des mecs qui réussissent à faire des, euh, des, des, des des offres enfin qui réussissent à faire pardon des bonnes affaires et tout c'est super ouais c'est un coup de poker c'est connaître les autres à carottes en vrai oh, c'est marrant l'ambiance des ventes c'est pas marrant je vous le recommande dans le chat si euh, vous avez jamais fait expérience du coup quand tu es passé de commissaire priseur à éventuel genre euh, enfin éventuel master de journaliste mmh. pardon euh, ça s'est fait comment la transition genre L'un de l'autre, ça se fait naturel Oui, ouais, ça s'est fait assez naturellement. Euh, bah, en gros, je fin... bon, j'étais plus très assidue à la fac, mais je me disais quand même, il faut au moins que je valide mes partiels pour avoir une licence quoi, et pour ne pas repartir de zéro. Donc, sur mes partiels du summer, j'allais dire, c'est des formations professionnelles, mais <rire> <rire> mes partiels de, de l'été, les derniers de l'année, euh, je préparais des concours euh, d'entrée à des écoles de journalisme et les concours avaient lieu pendant l'été donc j'avais bouclé mes partiels avec des rattrapages en septembre évidemment on connaît, et je pass... on connaît voilà et j'avais passé euh, plusieurs concours et donc voilà j'ai dû choisir euh, j'ai dû choisir entre deux écoles j'en ai... ai eu que deux concours que j'ai réussi et j'ai pris euh, j'ai pris le sj paris donc en vrai la la, la, la comment dire la transition s'est faite assez naturellement j'avais fait elle de toute façon donc il y avait une appétence pour tout ouais. ce genre de matière ça m'intéressait L'e-sport m'a pas mal aidé aussi au final parce que c'est le moment où j'ai commencé à écrire des articles euh, où je me disais bon bah je passe des concours donc euh, autant que j'essaie de m'entendre sur, euh, sur un sujet qui m'intéresse. Sur la rédaction et, et euh, compagnie. ouais voilà, exactement. Parce que je voulais être rédactrice à la base. Tout ce qui est télé, radio, radio éventuellement, mais télé, ce pas du tout ce qui m'intéressait. Et euh, je voulais vraiment écrire. Donc, je m'entraînais de ce côté-là. Et bah, la transition s'est faite. Hein. Tranquillement. Ah, C'est assez stylé. En fait, t'as pas grand-chose. T'aurais pu, limite, travailler pour un magazine. Mais genre, je veux dire, magazine, pas tout ouais. peut-être, tu vois. Bah, moi, ce qui m'intéressait à la base, c'était tout ce qui est forcément presse culturelle. Je venais de l'art. Les jeux vidéo, ça m'intéresse. J'adorais le cinéma. Je voulais bosser dans, dans la gastronomie, dans les voyages. Dans... Je me serais bien vu travailler chez Télérama, tu vois, un truc ouais. comme ça. Ou, ouais, ouais. Euh, ou aux Unrock ou, ou une presse. Euh... Que ce soit ouais, cinéma, musique ou euh, ouais, ce genre de sujet qui m'intéresse mode aussi, pourquoi pas. C'est le genre de, de rédaction que je regardais hein, à, la, à la base. quand En première année, on m'a demandé de faire un stage, donc il a fallu candidater dans pas mal de rédactions. Ça faisait partie des, euh, des maisons de presse que j'avais Target. Je me posais la question, parce qu'on en parle souvent, est-ce que toi tu lis encore la presse ou même dans le chat, est-ce que vous lisez la presse Est-ce que, par exemple, vous avez un abonnement à quelque chose J'achète euh, maintenant en ligne, forcément, beaucoup. Euh, de temps en temps, ça m'arrive d'acheter encore de la presse papier. Mais ouais, je suis abonné à, à Courrier international, euh, notamment Economist. On se partage des, des, des abonnements, forcément, entre, en, entre amis. Je Courrier connais. international, surtout, je pense. Mais ouais, presse en ligne, plus que presse papier, malheureusement. Ok, pas mal. Moi, j'ai trois tu, abonnements. Ouais. Ouais, j'ai trois abonnements, je suis abonné à l'équipe ouais forcément sportif <rire> personne euh, ne surpris je suis abonné à Le Monde ouais Le Monde aussi évidemment Parce depuis que des années Le Monde ils ont ils font vraiment à des moments des sortes de dossiers qui sont archi intéressants et je suis abonné alors depuis pas très longtemps et c'est vraiment pas cher à New York Times et je bah vous... ça tu vois c'est celui que j'achète régulièrement quand je lis le New York Times je vais aller l'acheter tu vois genre New York Times ça coûtait genre un dollar ou deux dollars par mois tu vois j'ai vu je fais bon okay. ouais, ouais et ça permet d'avoir justement une vue d'ailleurs tu vois et un peu des États-Unis bah, c'est intéressant tu vois et j'écoute Samuel Etienne bon vas-y <rire> Si t'écoutes Samuel Étienne, on, on veut bien te l'accorder, tu lis la presse clair. de manière Forcément. assez en C'est cool. Si on s'évie ici, pas d'abonnement, mais ça lit de temps en temps. La presse, c'est Twitter. Twitter, ça compte pour la presse. Genre, Actu Foot Non. Actu Foot n'est pas de la presse. Enfin, C'est du relais d'information, on peut ouais, dire. C'est du bah, relais d'information. de façon générale. <rire> J'avoue que la question que tu fous, je ne me sentais pas. Euh... <rire> j'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Bon, on, est, on est au calme, on est au calme. Mais sur so, l'article du Monde sur Platini hier, exactement. Bon, on va discuter euh, tranquillement, forcément, au milieu de tout ça, vu que t'es. Personne assez forte et, euh, et assez connue dans l'e-sport, le jeu vidéo. Ça a été quoi, toi, tes premiers rapports avec le jeu vidéo Est-ce que depuis que tu étais petite, dans ta famille, c'était quelque chose ou tu t'y es mis toute seule Il y avait quelque chose comme ça Ouais, il y avait. Euh, bah ça, j'en parle souvent. J'ai des, des cousins qui jouaient. Je suis arrivée dans une famille où j'étais. Euh, en, en gros, mes parents m'ont eu assez tard. Ouais. Euh, je crois que j'en avais déjà parlé. De... On a été adoptés, moi et mon frère, assez tard parce que voilà, mes parents, pendant des années, ont essayé d'avoir des enfants. Donc, en attendant, leurs frères et sœurs avaient eux, eu des enfants qui avaient la quinzaine ou la vingtaine quand mes parents ont réussi à m'adopter. Donc j'arrive euh, petite fille avec plein de cousins garçons, okay. plein de cousins garçons qui avaient entre ouais, la, la quinzaine et, euh, quinzaine et vingtaine d'années, qui eux jouaient euh, au Warhammer comme aux jeux vidéo, euh, comme à, à peu près tous, c'est un petit peu ça ouais, qui m'a donné euh, le, le, goût de, le goût des jeux vidéo. Et, euh, et quand je les embêtais trop, ils me posaient dans un coin, ils me donnaient la manette de n 64 dans la main, ils me disaient tiens, je vais à Mario, va chercher tranquille. tes étoiles, arrête de nous faire chier, ouais, laisse-moi tranquille. C'est parti de là, je pense. Et euh, c'est devenu par la suite un délire avec mon frère, vraiment. Quand mon frère est arrivé aussi, bah pareil, lui a commencé à jouer un petit peu. Ma mère nous a jamais. Euh, elle n'était pas du tout de ses parents. Enfin, mes parents n'étaient pas du tout de ses parents qui qu empêchaient de jouer aux jeux vidéo. Au contraire, ils m'achetaient des Game Boy, ils m'achetaient des consoles pour que moi et mon frère, justement, on joue parce qu'on n'en abusait pas trop. Ouais. Donc, euh, c'est devenu. Une passion, passion loisir entre guillemets parce que ça n'a jamais été excessif jouer aux jeux vidéo comme, euh, comme j'allais au cinéma, comme euh, je prenais des cours de danse, des cours de musique. C'était une activité parmi d'autres, mais euh, bah, c'est peut-être l'activité qui est le plus restée au, au fil des ans. Et tu avais quoi comme euh, référence Genre, euh, quel jeu t'ont un peu marqué quand tu grandissais euh, bah, Le jeu qui m'a le plus marqué forcément à l'époque, c'était Ocarina of Time, c'est le premier jeu que j'ai oh filmé. C'est le jeu où je, suis, où je suis vraiment tombée amoureuse. J'ai commencé à voir les jeux vidéo en me disant ah, tu, peux, tu peux profiter de ça comme tu regardes un dessin animé ou, ou ce genre de truc. Quoi, ce jeu, c'est tout ce qui a il marqué moi à l'époque, je regardais des resets avec Bertrand Amar dédicace, <rire> et toujours il parlait d'Ocarina of Time et des trucs comme une ça. C'est une en très hein. mots, tu vois C'est une grande référence. C'est une grande référence. Donc celui-là, quand j'étais petite, je, je... Bon, évidemment Wind Waker, quand il est sorti par la suite, j'ai été très accrochée par, euh, par Zelda, jusqu'à Breath of the Wild. Mais ça, c'est un autre, un autre <rire> sujet qui divise. Elle veut lancer des polémiques, là Il <rire> y, a, y a Halo qui m'a beaucoup marqué aussi. C'était mon premier jeu en réseau. C'est le premier oh. jeu où j'ai commencé. Je faisais, on faisait des petites compètes quand j'étais petite. Lors, la donnée sur Halo ah, ah bah Halo 3, mais c'était c'était incroyable c'était incroyable grosse époque c'est une franchise pareil que j'ai que j'ai beaucoup aimé même moi je me rappelais pas de ce détail que tu as dû dire il y a 4 ans mais, Allo ouais. 3, même moi, non, mais à Allo 3 mais moi j'ai joué à le 3 le premier jeu non mais c'est c'était incroyable c'était incroyable avec les buildeurs de maps tu partais entre potes tu faisais du capture c'était ouf à l'époque où des jeux complets jeu. sortaient ouais ouais ouais bah je t'avoue que j'ai un peu lâché les les, les, les triple a, ces dernières années le, le celui que je raconte souvent c'est celui... un des jeux qui m'a le plus marqué ça reste de Last of Us forcément beaucoup de jeux solo en fait par rapport au fait que je fasse de le aujourd'hui j'ai fait beaucoup de jeux solo finalement et euh, ouais The Last of Us pareil je pense que c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué euh, au fil des ans euh, The Witcher aussi évidemment Skyrim pareil Skyrim j'ai passé des heures et des heures à jouer à, à, jouer à ça euh, je pense que c'est ce qui résume à peu près les, les highlights de euh de ma carrière de, jeu, de joueuse Alors, de jeu. Alors, j'allais dire, au milieu de tout ça, en soi, tu as fait un Halo qui est assez e-sport, mais comment est-ce ouais. qu'on passe de The Last of Us et de choses comme ça à un MOBA euh, comme League of Legends, qui du coup n'est pas sur console, ouais. euh, qui a un environnement quand même, au départ en tout cas, assez fermé. C'est hyper euh, tu fermé. Vois, ouais. et, et en être jusqu'à cette énorme passion pour League of Legends. C'est un truc tout con. Je crois, je sais plus si je t'en avais parlé la dernière fois. Et bah, franchement, euh... euh, bon, j'ai fait gros... 80 émissions depuis, donc je veux bien écouter à nouveau. <rire> je vais être impressionnée comme bah, la première. Grosso modo, c'est euh, bizarre, mais le, le lycée que j'ai fait et l'époque à laquelle on évoluait, ce n'était pas, pas accepté, mais ce n'était pas euh, admis qu'une nana joue euh, aux jeux vidéo ou autre. Donc, ce n'était pas forcément un loisir, un loisir que je partageais avec euh, mes potes ou alors certains d'entre eux. Et euh, en gros, mon ex de l'époque, avec qui ça ne se passait pas très très bien, jouait beaucoup beaucoup beaucoup à League of Legends. On est en 2010 ou 2011 à cette époque-là. Et, euh, et moi, un peu désespérée pour essayer de reconnecter avec cette personne. <rire> je me suis dit bon bah il passe beaucoup de temps là-dessus le jeu il doit être oh, bien là, finalement là, là, là. donc euh, donc je vais essayer et, euh, et j'ai adoré et j'ai adoré et c'était incroyable je me rappelle la première partie que j'avais faite c'était sur son compte j'avais joué fizz euh, le soir en rentrant chez moi j'ai téléchargé le jeu je crois que je l'ai dodge pendant une semaine parce que je faisais que jouer à lol avec ses potes d'ailleurs euh... <rire> c'était assez, oh, mal... <rire> assez mal perçu et euh... ouais et moi je pensais que tu vois c'était un truc à Linoulier genre on allait à jouer à League of Legends ensemble mais pas du tout pas en du fait. tout pas du tout moi je suis vraiment tombée amoureuse du jeu lui détestait un peu que je joue et donc enfin bref les... ça et d'autres choses ont fait que ouais, toute bah façon, oui, ça oui, pas de toute façon on euh... s'est mais je suis devenue addict à addict à lol et accro à lol j'ai monté mon compte je parlais à des potes qui étaient assez OLO à l'époque ils me disaient mais tu sais euh... Il y a des gens qui jouent professionnellement, en fait. Genre, comme, euh, comme moi, je connaissais de Halo à l'époque, on me dirait il ah, y a des gens qui jouent là Et euh, il m'envoie la chaîne YouTube où tu avais l'équivalent de toutes les archives des LCS. On est en 2013 à ce moment-là. Et j'ai regardé. J'ai regardé toutes les archives de LCS ouais. Europe. Euh, j'ai regardé les games d'Amérique du Nord. J'ai regardé ce... bah, la Corée Cloud9, venait d'arriver. Ouais, ouais, euh, voilà, les les et championnats tout. du monde, etc. Genre vraiment, comme tu rattrapes une série. Et dès que j'étais euh, up to date, j'ai commencé à suivre la compétition euh, au jour le jour. Et je n'ai pas arrêté. Oh là arrêté. Là, c'est que par amour, commence à jouer Merdinger. Hein. <rire> non, mais c'est ça. <rire> ça n'en vaut pas la peine. Mais ça, ça en valait la peine au bout du compte. Oh, le bordel. <rire> Dans le chat, son un bordel rire. Hein. Non, mais... <rire> Uh-huh. <laughs> Ah, c'est drôle et c'est c'est honnête, donc on apprécie. On mais je le, le crois de temps en temps, ils voient ce que je deviens, du coup, parce qu'ils continuent toujours de jouer à l'heure. Donc parfois, ils me, il me voient dans le client, ils me disent putain, j'arrive pas à m'en défaire, quoi. T'es toujours là, même 10 ans plus tard. 10 ans plus tu tard. continue de me hanter dans le jeu. 10 ans plus <rire> tard. Non, c'est beau parce qu'en plus, euh, j'aime bien parce qu'on a commencé euh, tous les deux à suivre l'e-sport là à peu près au même moment. Ouais. Moi aussi, ça a été en de S3, temps, ouais, justement. Okay, et c'est vrai que ces débuts-là, l'atmosphère, la, la saveur que ça avait, c'était exceptionnel. C'était incroyable parce que on... je sais pas si tu l'as vécu de la même façon, mais moi, justement, j'ai commencé à découvrir tout ça. Donc, petit à petit, il y a le jeu que j'aime bien. Il y a des compétitions. Ah, mais il y a des fans aussi. Puis, vite, 2014 arrive avec bah, le premier événement que moi, j'ai vu, qui était les All Stars euh, ouais. au Zenith, où tu te rends compte qu'en fait, ce truc que tu kiffes chez toi, bah, tu as plein d'autres personnes qui le kiffent aussi. Tu allé Et J'y étais allé hier, j'avais séché les cours pour y aller. C'était pas <rire> ouf. C'était le seul moyen. Le master le seul de seul journalisme J'étais bah, encore en bivisson, je encore crois, à l'époque. Ouais, il me semble. semble. Voilà, C'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas marché. Ne faites pas du tout ça chez vous. C'est euh, pas du tout un bon exemple. Mais euh, ouais, j'étais allée voir cette compétition et c'était vraiment une ambiance. Familial, euh, l'e-sport à l'époque, ça l'est toujours aussi aujourd'hui, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais justement c'était encore niche oui. et on était là, on a envie de monter ensemble, on a envie de montrer aux gens que, que l'e-sport c'est un truc cool et qu'on n'est pas des geeks dans notre chambre et, euh, et qu'on qu a des choses à partager et que c'est un spectacle aussi quoi. Et le moment où tu te rends compte de ça et que tu commences à partager ces premiers moments, c'est difficile d'en décrocher derrière. Les, les All-Stars, à l'époque, ils avaient marqué par l'ambiance. Hein. Le bruit ouais. du public, les et ça, les gens, ils avaient beaucoup parlé de ça, l'international, je ouais. me rappelle. Bah, historiquement, il y avait eu un événement, euh, il, me semble, euh, il me semble, à Lille, à euh, DLCS. Oui. Je n'y étais pas allé Je crois que c'était Millennium qui le castait à l'époque. Il me semble que Twix l'avait casté euh, avec l'Aige et qu'il s'était tapé une session genre de 8h à 2. Mais là, c'était vraiment la première grosse prod, je pense, c'est le moment où les gens ont découvert Chips et Noix aussi. Oui. Et le moment où les gens, je pense, ont découvert que le public français était... Bah, qu'on qu était des malades et que, et que forcément, ça mettait une ambiance qui était, qui était inégalable. Mais euh, ouais, je pense que c'est l'événement, ça et 2015, où Riot se sont dit « Ah, la France, il faut peut-être qu'on qu fasse attention. Il y, a, il y a des choses à faire là-bas. » puis quand tu vois le développement de la région aujourd'hui, c'est... C'est euh, Wars 2015, qui ont été joués en France Exactement, ouais, les groupes stage, donc les groupes stage qui, euh, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est la, la partie préférée des championnats du monde. C'est là où tu as toutes les équipes, c'est là où tu as le, les plus gros tournements de situation. Et euh, 2015, c'était une grosse année pour l'Europe. Donc, en plus de ça, le fait qu'on réussisse à avoir des groupes stage à la maison, ouais, c'était euh, une année exceptionnelle. En fait, ce que tu dis, ça relate avec la Coupe du monde. Ouais. Quand, quand la Coupe du monde de football, par exemple, arrive et qu'il y a les poules, T'as 4 euh, matchs par jour, oui, voilà. euh, du matin au soir et tout. Bah, les groupes sèches, pareil, t'as 6 games par jour, euh, des BO1, que des équipes différentes et tout. Ouais, ouais là, pas... ça a une saveur. Non, c'est incroyable. Puis c'est aussi le moment où, bah, en tant qu'Européen ou en tant qu'occidental, tu vas voir les équipes coréennes, les équipes chinoises. Donc, il y a quand même une certaine, euh, une certaine renommée, euh, une certaine aura voilà, autour de voilà. certains joueurs. Le moment où je croise Faker dans la, pour la première fois en 2015, à côté de moi, dans un couloir, j'étais là, genre, oh. c'est passé quelque chose. Là. <rire> <rire> je sais pas, mais... <rire> <rire> et au milieu de tout ça, comment tu as été un petit peu intégré, du coup, euh, euh, c'est via le journalisme que tu as commencé un petit peu à faire tes gammes ou à des moments, comment ça a à l'écran, à, à t'exprimer concrètement passer de joueuse euh, qui découvre l'e-sport LOL à une personne qui en parle et qui, de temps en temps, est diffusée pour ça euh, la diffusion, c'est venu un petit peu plus tard. En mmh. premier lieu, j'écrivais bah, des articles. Donc euh, on a tous commencé chez Millennium de toute façon. C'est ça que je trouve fantastique ici, c'est que toutes les personnes qui, euh, qui font quelque chose dans l'e-sport ou le jeu vidéo aujourd'hui sont passées par Millenium. Bah, J'en fais partie aussi. J'écrivais des articles là-bas, euh, c'était bénévolement à la base. Puis de bénévolement, on a commencé à avoir des petites piges. Donc à l'époque, c'était Riot qui, pour leur portail, avait besoin de quelqu'un qui, euh, bah, qui écrive des articles ouais. en français ou même en anglais à l'époque. Et là, c'était vraiment au bout du monde. Un hein, job étudiant, je touchais 100 euros par article, mais j'étais hyper contente. Ah, ben c'était énorme hein, pour l'époque. C'était vraiment énorme. Et de ça, j'ai commencé à faire la même chose chez Millennium, enfin chez euh, O Gaming aussi. Euh, j'ai rencontré Zab, on a sympathisé. Lui, il était caster à ce moment-là, mais il était aussi rédacteur-chef de, de Gaming. Et euh, c'est un jour, par hasard, un été, où euh, je lui avais parlé, je ne sais plus, on, est, on avait dû sortir en soirée, j'avais dû dire Ouais, bah, j'ai envie de faire du cast et tout, c'est un truc qui m'intéresse parce qu'à la base, je me serais bien vue faire ça. Ouais. Si je voulais essayer. Et euh, un été, il était lui euh, tout seul avec Ellie à devoir se taper, genre les LCS, euh, NA, EU, enfin bref, c'était un les calvaire. Les bonnes grilles de travail de l'enfer. 6 vois, 7 ouais. ans Quand ça commençait <rire> à produire des trucs et que des mecs pouvaient capter de, de 17h à 4h du matin. Il euh. n'y avait pas les mêmes attentes aussi. Tu vois, genre tu pouvais arriver, genre claquer à la fin de la journée. c'était pas grave, mais il ouais, tanquait énormément. Il tanquait vraiment énormément. Il m'a proposé justement de venir casse parce que bah, Chips et Noix n'étaient pas là. J'ai fait quelques essais. C'était rigolo. Sur le moment, c'était horrible, rétrospectivement, c'était rigolo, mais, euh, mais ça m'a montré que le cast, non, déjà, c'était pas pour moi. Mais au moins, ça a suscité un intérêt pour, euh, bah, pour que je fasse quelque chose en stream. J'avais fait quelques interviews avant, donc euh, je pense qu'à ce moment-là où je me suis dit, ouais, pourquoi pas euh, De l'animation Trouver un autre rôle qui ne soit pas casteur. C'était le but, en tout cas. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, je suis content qu'on ait pu faire un petit peu ça et tout. Euh, ça nous permet un petit peu d'avoir ramené jusqu'au début euh, de ton côté cast et un petit peu après host. Mm -hmm. Donc Du coup, pour le reste, donc là, on est être à 2015. Donc, entre 2015 et 2018, je vous laisserai regarder... Euh, la dernière, enfin, le premier accord libre qui a été fait. Là, je vais fast forward, on va avancer un petit peu. Okay. D'accord. Et on va arriver euh, du coup à un peu plus tard. Donc, quand on s'est rencontrés la dernière fois, tu venais de compléter un peu ta première année en LEC, d'accord ou, euh, ou à la. C'était 2018. Encore, LCSEU, ouais. ouais C'était fin trouve, 2018. Ouais, ça. Donc, tu venais de compléter ta première année en, en LEC où tu t'occupais à l'époque des interviews. Ouais. Euh, on dit souvent qu'avec le temps, on a un record différent sur notre travail ou la personne qu'on était à l'époque. Comment est-ce que maintenant, quatre ans plus tard, tu reparlerais toi de cette époque là euh, donc si c'était la première en tout cas non même les premières années où je faisais euh, je faisais les interviews au LCS bah <rire> il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis <rire> je pense euh, ça a été difficile honnêtement ça a été difficile pour euh, pour pas mal de raisons euh, je suis arrivée avec moi des attentes en devant suivre les traces d'une personne qui est choc, c'est qui, selon moi, est la, la, la meilleure dans énormément de domaines en e-sport aujourd'hui. La goutte, vraiment, c'est indéniable. Et devoir, devoir suivre ce qu'elle a, qu a entamé, c'est pas facile, forcément. Mais... J'ai essayé de faire du mieux possible. J'étais absolument pas au niveau dans mes premières années. Je m'en suis rapidement rendu compte. La communauté s'en est rapidement rendu compte aussi. On en parlait la... la dernière fois. On en parlait déjà la dernière fois. Ouais, voilà. Bah, je sortais d'années qui étaient un petit peu, un petit peu dures. Je... Il y a des moments où je me, suis... où j'ai même pensé à abandonner parce que ça m'a, comment dire, j'ai commencé à avoir des insomnies, des angoisses, à faire de l'anxiété suite à, bah, suite à ces échecs dont, dont je faisais preuve et je... je voyais pas que, je trouvais pas que je progressais assez ou en tout cas que je progressais assez vite et j'arrivais pas à voir comment à le faire parce ouais. qu'en alternant entre... Et ça, c'est des choses que je m'étais imposée, tu vois. J'avais décidé d'alterner entre mon boulot en France et euh, essayer justement de prendre mes marques sur un broadcast international. Sauf que, euh, rétrospectivement, je me rends compte que j'aurais jamais dû faire ça. Tu... Soit tu te donnes à fond de ce côté-là, justement, pour vraiment t'imprégner de la langue et pour t'imbiber de la langue et même des habitudes de travail parce qu'on travaille pas du tout en France comme Rayot, enfin, euh, comme euh, on travaille à l'international. Les interactions entre collègues sont pas du tout les mêmes. Il ouais, ouais. y a énormément de choses qui changent, en fait. Et... J'en suis ressortie de ces années vraiment fatiguée en me disant que je n'avais pas eu la bonne méthodologie et c'est peut-être aussi pour ça que j'avais autant galéré. Mais euh, ouais, non, il y a eu des moments où je, où je voulais arrêter, où j'allais euh, au boulot, je faisais des crises d'angoisse, mais je me disais, je ne me, me suis pas autant. fichée pour ça, désolée pour les mots. Non, je ne me suis aussi. pas autant pris la tête à en arriver là pour abandonner aussi bêtement. Donc j'ai essayé de continuer de tryhard et euh, aujourd'hui, je pense que ça va beaucoup mieux. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, évidemment, il y en aura toujours. Je pense que c'est. Un truc à toujours garder en tête quand on est euh, talent, c'est le mot qu'on utilise, mais talent on caméra, c'est euh, le fait de toujours essayer de s'en remettre en question et essayer de progresser. Mais ouais, quand je regarde ces années là, à l'époque, j'étais absolument pas au niveau et ça, ça a été dur de surmonter ça. Le passage en, en langue anglaise, c'était vraiment ouais, chaud Ouais, ouais, c'était... Euh, en fait, c'était le fait de, de switcher entre les deux, qui était hyper chaud, plus les retours de la communauté qui étaient justifiés, même si mal formulés. Hein, encore une fois, c'est pas parce que c'est pas parce que genre, je faisais... J'étais pas bonne dans mon boulot que ça me valait les insultes que j'ai pu me prendre. Mais euh, il mais y avait des choses qui étaient fondées et moi j'étais frustrée, euh, frustrée aussi parce que je sortais de quelques années où justement je pensais que j'avais un, tra un travail, un rôle accompli en français mmh. et devoir repartir de zéro sur quelque chose dans lequel j'étais bon dans ma langue natale. Faut envoyer l'égo de côté. Euh, non c'est ce exactement ouais. ça, il ouais, faut exactement envoyer les gouts de côté et ça peut être hyper frustrant mais euh, ça a été un long travail et j'étais bien entourée pour, euh, pour le faire. En fait, c'est bien parce que ça, ça discute un petit peu de tout ça. En, en 2019, j'ai vu la, la LEC, une de ses meilleures années avec G2, normalement, ouais, enfin, notamment ouais, ouais. Pardon, qui gagne le MSI, qui va en finale des Worlds et tout. En ce qui te concerne, toi, tu continuais, comme tu viens de nous le dire, à intervenir, à vivre un peu entre Paris et Berlin. Ça ressemblait quoi À quoi tes semaines et ce rythme de vie un peu entre Paris et Berlin, mmh. les moments où tu étais à l'LEC, les moments où tu étais en France, c'était comment un peu euh, C'était des grosses semaines, mais on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je ne me serais pas vu avoir un, un 9 à 5 et faire, et faire la même chose tous les jours et parler aux mêmes personnes. Donc, euh, j'avais, bah, en tant que freelance et en tant que piviste, j'avais plus, plusieurs employeurs à ce moment-là. Donc, je bossais notamment pour le LEC à Berlin. Euh, 2019, c'était encore au gaming ou c'était au TP J'étais enfin, au encore au gaming. Au TP, c'est lancé fin 2020. <rire> <rire> oh, le... non, la fraude J'ai oublié. non, mais non je... la fraude. Je te jure, ça se mélange avec les ah, années. La line, okay, à une année normal. près genre à une année près. C mais ouais, c'est ça. C'était le dernier event qu'on a fait ensemble, je crois. Euh, et en... Alors, du, du coup, ouais, j'alternais entre ça, mon boulot avec O Gaming, je bossais aussi pas mal avec Webédia parce que j'avais les émissions Basquelles dont on parlait, ouais. euh, Bini Sport avec Twix, puisque euh, bah, PA avait arrêté. Du coup, Bertrand Amar m'avait demandé de, de reprendre la suite. Donc, c'était euh, des semaines où je passais pas mal de temps à Berlin. Je revenais pour passer pas mal de temps à Paris et on, et on continuait. On, on, on, ouais, on, on enchaînait comme ça. On sortait quand même un petit peu. C'était fatigant. C'était fatigant. Euh, voyager, c'est fatigant, en plus, honnêtement. Euh, même si, même si j'ai mon appart à Berlin, mon appart à Paris, c'est euh, bah, quand même changer d'environnement à chaque fois, oui. euh, refoudre ton cerveau dans l'autre sens pour un travail qui est complètement différent. Mais euh, bah, j'aimais trop ça. J'aimais trop ça. Je ne me serais pas vu faire les choses autrement. Euh, pour, pour avoir voyagé beaucoup comme toi, euh, sûrement même moins que toi, le truc qui est terrible dans ces rythmes de voyage, je pense même que des gens qui nous écoutent et qui travaillent beaucoup comme ça par déplacement, mmh. le truc qui est terrible, c'est quand... Euh, T'as toujours que quelques jours sur place avant de devoir rebouger. Ouais. En fait, t'arrives quelque part, tu dis ok, là je bouge dans trois jours. Et en fait, tu repars. T'arrives dans le nouvel endroit, ok, là vu. je bouge dans quatre jours. Ouais. Et ainsi de suite. Et donc en fait, t'as jamais un moment où tu te poses dans ta tête, tu dis ah là je bouge pas pendant deux semaines. Hein. Ouais, non, mais grave. Ou encore, rarement. C'est exactement ça. Ça plus le les chambres d'hôtel. Et les ambiances d'hôtel, parce que même si t'es bien, t'es confort, t'as quelqu'un qui va faire ton lit tous les matins, tu peux aller manger un super petit déj, t'es quand même pas chez toi. T'es pas chez toi, t'as pas tes trucs, t'as pas tes habitudes. Et euh, ouais, j'ai fait beaucoup de voyages au final, notamment grâce à Riot et le fait qu'il m'ait emmené en event. Ouais. Mais c'est des villes où aujourd'hui, tu me demandes ce que j'ai vu, je, je rien. Genre rien, parce que généralement, sur un event comme ça, comme tu l'as dit, tout, tout s'accélère et tout va hyper vite. Déjà, tu as le jour où tu arrives, donc forcément tu es crevé. Ensuite, le lendemain, tu es en répétition toute la journée. Ensuite, tu as tes deux, voire trois jours de show. Ensuite, tu as la journée d'après et tu es déjà reparti. Et tu n'as pas, pas pu visiter. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de changer un petit peu au fil du temps. Dans certains pays, essayer de rester. Là, les Worlds étaient euh, aux États-Unis. Je vais rester une semaine de plus à New York. Euh, et c'est un truc que je voudrais faire à l'avenir. Je peux le faire, en tout cas. Typiquement, ça se passe comment une journée de répète sur un gros event comme ça, genre... C'est horrible, c'est nul, c'est du, du temps perdu. C'est du temps perdu. Tu peux demander Allez, donne le à n'importe qui. Non, tu sais quoi Les seuls moments où je fais des répètes, et je ne dis pas ça parce qu'on est chez Webedia les seuls moments où on fait des répètes où je trouve que c'est du temps qui est rentabilisé, c'est quand on fait les events LFL. Quand on fait des events tryout, généralement, ils te convoquent à midi, tu dois être là jusqu'à 18h, pour que pendant 5 minutes, je teste le son sur scène. Oh. Et le reste du temps, tu es en stand-by. Ça... Et tu peux pas bouger parce qu'à n'importe quel moment, on peut avoir besoin de toi. Ça, c'est le truc C'est Ouais, c'est terrible. c'est si Ça, ça c'est Genre, vraiment, on te mobilise toute une journée, comme tu as dit, pour un truc ouais. qui prend que quelques minutes, c'est horrible. Moi, Puis... moi, je, ça me tire de fou. J'entends en tant que freelance, c'est relou aussi parce que tu as, voilà, as, as, as d'autres mails à lire, tu as d'autres trucs à organiser. Euh, tu auras peut-être un show la semaine euh, d'après avec un, un autre organisateur. Donc, mm -hmm. ouais, c'est euh, ces journées de répétition, elles sont très pénibles. Ils sont très très pénibles. Mais ouais. c'est pas grave, il en faut bien. Il en faut bien ouais. Est-ce est, est est qu'il y a eu une problème. répétition en particulier par les deux années que tu as fait où c'était peut-être grandiose, où tu as été impressionné parce que tu découvres le show avant les gens Est-ce ouais. qu'il y en a un où tu t'es dis, waouh, là, ça, ça va être. 2019, justement. Genre, euh, quand on vient pour la finale des Worlds et que, euh, bah, forcément, nous, on allait caster sur place, mais on allait aussi accueillir la finale des Worlds. Donc, avec tout ce que ça entraîne, la cérémonie d'intro, etc. Et c'était l'année où ils avaient fait la boîte à trophée euh, Louis Vuitton. Oui. Notamment, tu vois, et, euh, et avec Kiana sur scène, machin et tout, il y avait des artistes qui étaient vraiment cool. fait des photos, toi aussi et, euh, Ouais. Ouais, ouais ouais bien sûr, ah, c'était <rire> trop stylé. Bah oui. et euh, on, on a eu vraiment de la chance de, de pouvoir faire partie de, de ce genre de truc. Mais ouais quand on a vu les répétitions justement de la cérémonie d'intro avec les projections genre sur euh, une technologie qui n'était pas vraiment en plus hyper utilisée à l'époque, puis rencontrer des artistes que moi je suivais sur Instagram et que je me serais jamais dit que je pourrais croiser mais cette année ils avaient Lil Nas. Je pense que les personnes qui étaient sur place ça a de leur faire plaisir de pouvoir euh, de pouvoir les rencontrer. Mais euh, ouais quand tu vois l'ampleur du show. Euh, ce que ça implique, le nombre de fois où ils doivent le répéter, parce que tout doit être fait à un mm parce que si la lumière ne transperce pas ce truc, à ce moment-là, le show est complètement ruiné. Ouais. C'est euh, hallucinant de voir, euh, de voir comment ça prend forme. On a, on a parlé un petit peu de, voilà, de difficultés et tout, parce que c'est logique, on passe tous par des difficultés, mais il y a également un truc positif. Au bout de ta deuxième année à travailler avec la LEC, à bah, fin 2019, tu es prise au World, j'en ouais. parlais. Bah, c'était incroyable. Tu as vécu ça un peu comme une consacration, en plus avec la finale qui s'est jouée à Paris, tout ça, machin. C est, c est, comment ça se passe, le processus de sélection pour un événement comme ça C'était, euh, 2019, c'était vraiment une année incroyable en, en, en ce sens, parce que, ouais, t'es à la finale à la maison. Et il euh, faut savoir que pour Riot, en gros, on a, on a plusieurs broadcasts. On a le broadcast, donc, LEC européen, on a le broadcast d'Amérique du Nord et ensuite, tu as le, le broadcast chinois, le broadcast coréen et euh, d'autres régions mineures, on va dire. Donc, okay. quand Riot veut construire sa line-up pour les championnats du monde, il veulent avoir le meilleur de toutes les régions, forcément. Parce que vu que toutes les régions sont représentées, il faut que les casteurs soient aussi... Euh, T'es les meilleurs casteurs pour parler de leur région. Ouais. Ça n'aurait aucun sens d'avoir... Euh, bah, notamment quand tu vois que la Chine ou la Corée gagnent beaucoup de ne pas avoir de casteurs coréens ou chinois. Euh, je dis coréens ou chinois, anglais, mais sur le broadcast coréen ou chinois, évidemment. Et euh, donc ils prennent les meilleurs de tous les broadcasts et ils les mettent bah, au poste de soit color caster, color caster c'est ceux qui vont euh, Décrir décrire plutôt, Alors pas décrire l'action mais plutôt genre décortiquer l'action et être analyste. Tu as les play by play caster qui sont oui. ce que vous connaissez de, de Twix, de, de Chips et Noix qui sont eux vraiment vouloir te faire vivre l'action et, et théâtraliser la chose. À côté de ça il faut des hosts, donc que sont Dash ou Chocs que vous connaissez et des interviewers, donc, euh, donc comme moi par exemple. Et depuis 2019, Riot confie les interviews à moi et Shox. Donc, euh, généralement, plus je fais les groupes stage, elle a fait le, le reste. Donc, c'est parfait pour moi. C'est ce que je préfère. Ouais. Et euh, donc, 2019, c'était la première fois qu'ils me les ont donnés euh, sur scène en Europe. Ah, je ne vais pas dire le hashtag analyse, hein, mais tu étais, content, je ouais, étais ça contente. Je suppose que ça devait être exceptionnel. J'étais hyper contente. Je ne m'y attendais, attendais pas. Surtout en me disant que les Worlds étaient en, en Europe. Pour moi, ça aurait été logique que tu aies Shox sur scène parce qu'elle est... est hyper forte pour justement amener des moments d'émotion des moments sur scène avec les fans et avec les joueurs. Et moi, qui étais vraiment inexpérimentée dans ce genre de cadre, surtout au Worlds, je m'attendais vraiment à ce qu'ils les donnent à, à Shox. Et Cette année-là, ils lui ont donné l'hosting et moi, ils m'ont donné les interviews. Je me rappelle parce qu'on nous les a, a annoncées au même moment, mais dans deux pièces différentes. Genre C'est un, un talent manager de Riot avec l'une et l'un avec l'autre. Euh, qui nous les annonce, on sort, on se regarde dans les yeux, on s'est pris dans les bras, genre, on était toutes les deux trop contentes. Quoi. Vraiment. C'était euh, une pure journée. C'était bon, une pure expérience. Bon, bon. Alors J'ai vu quelqu'un qui demande c'est du direct. Oui, monsieur, c'est du direct. J'essaie avec <rire> la tablette, je vous vois dans le chat. Il y a des gens qui demandent c'est qui. alors Du coup, euh, c'est fait pour ça. <rire> en général, ça vous Merci de me de découvrir. découvrir. <rire> Est-ce que vous me découvrez Merci <rire> de me découvrir, les amis. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on aime bien. Euh, moi, je voulais qu'on parle un petit peu d'intrigue parce que, ouais. suivi justement des, des Worlds 2019, etc., euh, sur du niveau de pression et tout qui devait y avoir peut-être aussi un peu déception avec la finale euh, malheureusement euh, perdue par la clim. Ouais, la clim grosse grosse grosse clim oh, oh, j'avais une place pour cet événement j'avais pas pu y aller j'avais donné un ami à ma place il y allait il m'a dit pff. ouais ah bah on, a, on, <rire> on a eu le temps d'aller déjeuner derrière c'est <rire> <rire> ouais, la finale la plus courte euh, jamais fait. je crois qu'on en a eu depuis on en a eu des euh, un peu plus courtes depuis je suis vraiment pas sûr mais on a dû avoir des, des finales de championnat du monde qui étaient à deux ou trois minutes de, de, de moins. Mais euh, ouais, on a passé plus de temps en répétition qu'à faire le BO. Quoi. Oh là là là. là. Ouais, c'était dur. Le, BO, dur. Terrible. <rire> le non. BO terrible. pas ouais, grave. Le BO terrible. Nécessairement, forcément, enfin, ça, ça me rappelle un peu les souvenirs. Moi, en termes de souvenirs, je voulais nécessairement ouais. parler quand tu as une ascension un peu comme la tienne, qu'on bouge beaucoup entre Paris et Berlin. Quand en 2020, on est cloué au sol pendant quelques semaines, quelques mois avec le Covid. Ah, c'était dur. Et était comment est-ce que vous êtes euh... passé à travailler online C'était quoi un peu le bail Et comment. Ça s'est organisé euh, de votre côté. Euh, moi, je me rappelle très clairement du. Alors, c'est pas si hein, de temps temps vous me direz, mais euh, du, du jour où on s'est dit, euh, vas-y rideau, on, ouais. on arrête et on passe tout, euh, on passe tout en ligne. Euh, c'est un moment où on était en mars, début mars. Donc ah, on commençait hein, Ouais, voilà. Un peu avant ça, genre dès début mars, je pense. Tu, tu commences à. Tu commences à comprendre qu'il y a un truc qui se trame. Mais es là, genre, j'ai jamais vécu ça. Je sais oui. pas jusqu'où ça va aller. Et tu euh... commences à te dire que ça sent le cul. Que... Hein. Ouais, ça, ça, ça, ça sent pas bon. Genre, ça sent vraiment pas bon. Et euh, on arrive au studio, un jour normal de LEC, personne ne parle, ambiance de mort, les gens ne se regardent pas dans les couloirs. Je croise mon prod qui me dit « Ouais, tu, tu rejoins les autres, on, on, on va discuter là <rire> ». Ils nous mettent tous dans une salle. Euh, là, on se dit que ça sent pas bon. Puis tu sais, pareil, nous, en tant que freelancers, on se dit euh « on mange comment, en fait, si, ça, si demain parce ça se Parce que nous, on n'a pas de contrat de euh, travail euh, Non, puis ça se passe comment pour l'e-sport, en fait Parce qu'on on commençait à voir justement qu'il y avait certaines choses sur le sport, qui commençait à s'arrêter en stade, arrêter d'avoir du public. Et la même première ligue de... et tout. Ouais, ça ouais, ouais, ouais. Donc tu te dis, genre, ça va... je sais pas où on va, mais ça sent vraiment pas bon. Et là, notre prône nous dit, oui, euh, bah, quelqu'un quelqu dans le staff, dans, dans la technique, a eu le Covid. Euh, C'est des mesures exceptionnelles, on ne sait pas comment faire, mais là, euh, shutdown. Genre, shutdown du show. Moi, en parallèle, je regardais les news sur mon portable avec Macron qui annonçait que euh, qu les frontières allaient fermer, que le pays allait se confiner. Et je suis là en Allemagne, je suis là, je fais quoi <rire> Est-ce que je reste là Parce que j'avais quand même ma famille en France, j'avais mon copain qui était en France et tout, donc euh, le choix a été assez facile. Mais je me disais, ouais, est-ce que. Et si que je vais même pouvoir boulain, prendre un avion pour rentrer. Est-ce que je peux prendre un avion C'était exactement ça, quoi. Donc j'ai sauté dans le premier Annevon que j'ai pris le lendemain, genre à 6 h du mat, en mode je prends tout, mes colocs bye, on se reverra peut-être. On se reverra. Voilà, genre, portez-vous bien, genre, force à vous. Et, euh, et là, tu rentres chez toi après ouais, trois ans à avoir fait que voyager. c'est dur. En vrai, c'est dur. Surtout, surtout pour moi qui est complètement la bougeotte, qui est complètement hyperactive, ça, ça a été difficile. Mais là-dedans, honnêtement, le plus important à ce moment, en fait, tu, tu, remets, tes tu remets tes priorités en face de, de, de toute façon. Quand, quand tu traverses quelque chose comme ça, on l'a tous vécu et on l'a tous vécu d'une façon différente, mais c'était euh, on va bien ma famille va bien, je peux continuer à bosser. Ouais. Euh, l'e-sport continue, tu vois. Genre Malgré ça, l'e-sport continue. Parce que ouais. tu avais plein de gens qui étaient, qui étaient cloîtrés chez eux, à rien faire, à 15, dans des petits apparts avec des familles. Moi, je n'étais vraiment ouais, pas à me plaindre. Il y avait bien plus vois. malheureux. Ouais, ouais, voilà, J'étais vraiment sûr. pas à me plaindre. Total. Donc, euh, s'adapter, ouais, ça a été dur, mais je pense qu'on s'y est... On s'y est vite fait justement parce que la compétition a pu continuer et que ça a donné un rythme quelque part et que toutes les journées ne se ressemblaient pas, ce qui était important. Et ça fait mal, à quelques jeux. par exemple, la scène je sais qu'elle a beaucoup souffert de la... du moment où ils jouaient online. Bah Le souci de CS, c'est que ça fonctionne avec des majors, que contrairement à nous sur League of Legends, ce pas des joueurs qui sont en Gaming house c'est des joueurs qui vont se rejoindre justement pour faire des bootcamps en vue de ce major. Je sais que tu avais reçu Apex, il a dû, oui. il a dû expliquer un petit oui. peu le, le calendrier qu'ils ont, tu vois. <rire> et forcément, quand tu ne peux plus te déplacer, quand ça devient compliqué, que tu es obligé de, de jouer remote, surtout quand on connaît Valve et euh, le fait qu'ils ne sont pas forcément très réactifs quand il y a des problèmes sur le jeu ouais c'est des scènes quand ont dû être compliquées Smash j'en parle même pas voilà. pour avoir parlé à Glutoni bah, Smash le online pour le coup c'est vraiment une blague Nintendo n'en ont rien à foutre donc League of Legends on a eu de la chance vraiment comparé à d'autres e-sports qui eux euh, ont été ralentis voire vraiment vraiment freinés moi, forcément, il y a un truc qui m'a marqué en 2020, c'est qu'ils enfin, avaient quand même réussi à caler les Worlds en Islande avec ouais. une sorte d'event un peu ouais. sous bulle et tout. C'était trop bizarre. Moi, j'allais te demander, raconte-nous l'intérieur d'un event comme ça qui s'est joué dans des conditions ultra particulières. Bah Est-ce que tu avais peut-être même une anecdote, tu vois, genre des trucs à ça, parce que c'était en 2020. Ouais. En 2021, ça a à nouveau été en Islande, donc il y a eu deux années d'affilée en Islande, mais en 2020, six mois après les confinements de ça, machin, c'était un événement spécial, pas de public, rien. Ouais, c'est ça. Alors nous, déjà, on, est, on passait de... Bah, tu vois, le dernier événement qu'on avait fait, c'était à Corotel Arena. Euh, 15 000 personnes avec les, les joueurs qui sont là, tout le crew qui est là, les, les casteurs inter, euh, Chips et Noa avec au Gaming et tout. Genre tout le monde est là, c'est l'e-sport comme on le connaît. Mmh. Et l'année d'après, bah, ils envoient plus personne sur place. Forcément, les interviews, on doit les faire en remote. Donc, je ne t'explique pas le setup pour interviewer des Coréens ou des Chinois en remote, oh là là. genre je suis toute seule dans mon studio à Berlin ils ont juste envoyé un traducteur ou une traductrice, parfois peut-être pas. Ouais. Parfois, as juste le joueur avec quelqu'un sur Zoom qui peut ou non t'entendre. En termes de production, c'était un bordel. C'était vraiment un bordel. Euh... En termes d'expérience, en tant que talent et tout, enfin, c c as du mal à connecter. Et surtout, moi, j'ai du mal à connecter quand je suis pas sur place. Et ça, je pense que n'importe quel casteur peut t'en parler. Je sais que les gars, quand ils sont venus... Euh... Euh, Commenter la finale en Suède l'an la, dernier. C'était la première fois qu'eux se déplaçaient justement à un event. Tu le casses pas pareil et tu le vis pas pareil. Et là, c'est en... encore pire pour les interviews parce que tu dois gérer un délai avec des personnes que la plupart du temps, tu connais pas, hein? qui ne t'ont jamais vu à qui t'as jamais parlé et, euh, et, en, et en tirer le maximum en trois minutes. Donc, c'était... On a dû réadapter complètement notre travail, que ce soit les casteurs, parce que caster, quand t'as pas ton, ton co-commentateur à côté de toi, c'est pareil, c'est pas la même dynamique. Mais ces worlds-là, ouais, ils, ils avaient un goût bizarre, mais encore une fois, on se disait au moins ils existent. Au Et moins on, ils existent. Au on, moins ils en On a de la compète. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Là, certains me disent que 2020 c'était en Chine, peut-être que j'ai un petit peu. C'était en Chine, ouais, c'est ça, mais d'ailleurs, oui. Bah, des, des, ouais, je me disais, mais c'était après. C'est moi. Mais euh, en Chine, ouais, bah, d'ailleurs. Ils les font là-bas. Je ne sais pas si tu te rappelles les mesures en Chine à l'époque. C'est pas, pas les joueurs, ils avaient dû rester dans leur chambre d'hôtel pendant une ah, semaine, si, si. un truc comme dix ça. 10 jours. 10 jours. jours. Un truc comme ça. Ils avaient même dû changer d'endroit. Euh, les, les conditions. Bref, l'hôtel, apparemment, c'était désastreux. Tu avais juste quelqu'un, genre, en. en en cosmonaute qui venaient leur apporter leur plateau repas deux fois par jour, interdiction d'aller dehors. Euh, de Il euh, y, y a beaucoup de joueurs qui aiment bien se faire des post-clops. Pour eux, c'était très, très, très, très, très compliqué oh aussi. Là, là, et là, là, là. Euh, non, ah, ouais, c'était plus dur. Je pense que c'était beaucoup plus dur pour les personnes sur place. C'est vrai plus que plus quand de... on s'en rappelle, on a vécu des moments lunaires quand même. Oh là là là. là. Et non, mais les, les PCR toutes les semaines, etc. Genre, ça, c'est un, bah, un truc que je pense que tout le monde en a fait beaucoup, mais bossant dans la prod et du coup. Euh, Comment dire Vu qu'on change pas mal d'environnement et de crew tous les jours, je sais pas si toi c'était pareil mais c'était... Euh, parfois tu t'en tires à faire des, des tests Covid 3, 4, 5 fois par semaine genre t'as le nez comme ça au bout de 6 mois j'ai arrêté de compter à partir de 30 ou 40 je crois <rire> Alors ah moi j'ai dû en faire une vingtaine parce que j'avais oh quand non, même... Oui, J'avoue ouais, ouais, ouais, que j'ai jamais fait 40 comme non, toi hein. pouvais plus. <rire> pouvais Moi c'était <rire> <plus. rire> trop drôle avant Popcorn Ouais. Ah, avant ouais. Popcorn ils nous le faisaient à des moments et ça revenait toujours négatif et un jour j'ai dit à Clément mais Clément est-ce qu'il y a eu un jour un positif ouais. Quelqu'un bah, as... ouais. Et il m'a dit que oui. Un jour, quelqu'un a été positif et ils ont dû le renvoyer genre... Euh, Allez, vas-y vous, au moins, il n'y a qu'une personne. Nous, si quelqu'un est positif, c'est euh, les 15 personnes qui l'ont vu dans les 72 dernières heures sont elles aussi out. Oh <rire> genre, la non, la non, la il est comme zéro à Berlin avec ça. Oh ouais, euh, là je dur. sais. J'étais allé en mars dernier. Et en mars dernier, il demandait encore ffp de partout et tout... Machin, bah là, dis-toi, on a eu... Euh, bah, c'est ce que je te disais, on a eu les, réun les réunions de rentrée. Mmh. Et on a enfin plus l'obligation de mettre le masque au studio. Oh là là. Bah écoute, progressivement, on en sort gentiment. On y arrive. Ouais. On, on en sort arrive. gentiment, on y arrive. Ça a l'air d'aller mieux, donc euh, Fin 2020, du coup, il y a OTP qui se lance. Ouais. Euh, et tu, tu fais un parti un peu peut-être de ce qu'on pourrait décrire des membres fondateurs. On, a, on avait discuté un peu de ce lancement du point de vue de Chips et Noix ici, quand c'était passé euh, mm -hmm. il y a quelques semaines. Parle-nous-en un peu de ton <rire> point de vue, toi, de ce lancement, de ce nouveau projet euh, du passage au gaming à, à OTP. Euh, moi, je l'ai surtout... En fait... C'était un moment où je créais ma boîte, moi aussi, donc j'avais ma boîte avec mes activités d'un côté et OTP qui me proposait de faire partie de l'actionnariat de l'autre. Mais euh, moi, je l'ai surtout vécu à travers les yeux de bah, Chips, Noix, Twix, ouais. qui, eux, sont, même si ça faisait quelques années que j'étais dans l'esport, ils sont là depuis vraiment très longtemps. Puis bon, au gaming, pour Chips et Noix, c'était la maison. Quoi. Donc les voir se reconstruire, repenser un projet avec des nouvelles personnes, certaines qu'on ramène, euh, comment... Comment faire, euh, comment faire quelque chose de différent aussi Parce que si l'essence de, le, de la boîte, ça restait le, le, ça restait le cast, comment est-ce que tu étoffes l'équipe Comment est-ce que tu fais progresser la marque Voir Nokia bosser sur, euh, bah, sur la marque en soi, qu est -ce, à quoi allait ressembler tp Moi, c'est surtout ça, c ces souvenirs-là, parce que c'était la première fois que je faisais partie de ce genre d'environnement. Bah ouais, les locaux, les travaux... Exactement, les... Ouais, parce qu'avant ça, je bossais, bah, je bossais avec Obedia, je bossais avec Riot, qui étaient des grosses boîtes déjà établies. Là, c'était vraiment la première fois que je voyais un projet sortir de terre avec des potes et que j'allais pouvoir le construire et le vivre avec eux. Et euh, non, moi, c'est la, la passion avec laquelle ils ont fait ça. Et euh, et, et, en fait, c'était vraiment ça. Tu sentais une envie de, tu sentais une envie de revanche okay. sur beaucoup de niveaux. Ouais. À beaucoup de niveaux. Et, et ça s'est senti dans leur implication à tous, absolument tous, à tous les niveaux chez, chez OTP. Et euh, moi, je suis contente de voir le projet qu'on est sorti. Je suis pas contente de pouvoir en, en, en faire partie et, mmh. de, et de voir ce que c'est devenu. Je pense que cette année va être un challenge pour eux aussi parce que justement, le produit va bien depuis, bah, depuis sa création. Là, je pense que c'est le moment où. Comme nous, en LEC, les gens sont habitués au produit et c'est là où il faut innover. Et je oui. pense que c'est là qu'en tant que créateur, ça peut être difficile. Est-ce qu'on y apporte ouais, Est-ce qu'on voilà. y ajoute pour comment maintenir ajoute de intérêt, de la valeur ajoutée garder. Comment est-ce que tu fais progresser la marque quoi. Et ça sera un enjeu bah, pour OTP comme pour le LEC cette année. Donc j'ai hâte de voir ces enfants. C'est vrai. Hein le LEC, avant que ça s'appelle LEC, ça s'appelait ça. Et ça a commencé à tirer la gueule. Et c'est vrai que le rebranding avait fait beaucoup, beaucoup de bien. Il a fait beaucoup de bien. Mais là, pareil, tu vois, le rebranding, ça fait quelques années que c'est un peu la même chose. Donc bim, on a un nouveau format. On a des nouvelles équipes qui arrivent. Carmine l'an prochain, on l'espère. On verra. Mais euh... Non, pour l'instant, euh, voilà. il y a un renouvellement et je pense qu'il doit y avoir des choses similaires chez OTP, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils en font. Il y a quelqu'un qui le disait dans le chat, le lancement d'OTP, Quelle dinguerie les souvenirs. C'était trop bien, c'était un projet de pote. C'était un projet de pote où tu te dis, euh, on, a tous, on a tous à cœur de faire progresser l'e-sport à notre vision et c'est aussi parce que... C'est aussi parce qu'on avait la même vision qu'on est devenu amis, mais on est amis aussi parce qu'on partage ouais. la même vision, tu vois. Et donc, pour nous, ça avait du sens de, de travailler ensemble dans ce sens-là. C'est pas difficile, des fois, de travailler avec des amis euh, bah Moi, je les vois pas souvent. <rire> <rire> ouais euh... normal t'as aussi tes trucs à Berlin <rire> Moi, du coup t'es pas ouais. là au jour le jour mais, mais euh, on se pose non, pas même la question non c'est un plaisir en vrai c'est un plaisir c'est un plaisir euh, parce que non je te dis ça mais et, à l'époque où euh, même pendant le Covid ou avant en fait on avait un appart où on habitait un peu tous en coloc mm -hmm. et généralement on se faisait des réunions les réunions chez nous donc je les voyais quand même très régulièrement on va dire je les voyais ça au moins, au moins cinq jours par semaine si c'était pas tous les jours et euh, non c'est c'est des potes c'est la famille c'est euh, bah, quand on a marre quand on a marre, il y a une insulte qui part mais c'est pas grave 5 minutes après ça va même ouais, mieux quoi. Ouais, je vois. mais euh, mais même carnage même Tréton, non ils sont tous ils sont tous adorables euh, même carnage même carnage c'est un, un bonheur toute l'équipe de TP de bosser avec eux ouais. même Tréton. <rire> même Tréton. Oh, bah, quand ça... il fait pas trop de bruit Ça ça barque pas trop. <rire> je, je vois vos petites euh, vos petites euh, questions dans le chat etc si vous en avez que c'est pertinent des moments je peux je peux remonter et tout bah, il y en a une alors je m'attends pas à ce que tu sortes un chiffre exact ou quoi ouais. il y en a ils demandent les droits de diffusion et le C, ça coûte combien environ Alors bien sûr, je m'attends pas à ce que tu dises 90 000 Aucune euros. Aucune idée parce mais que... Mais c'est des, de... des choses qui se négocient un petit peu, qui se feront chaque année ce... Pas chaque année. Euh... Parce que, comment dire, Riot, il y a quelques années, a voulu, dans le but de construire l'écosystème et d'avoir une stabilité dans l'écosystème, de bosser avec des partenaires qui resteraient les mêmes, à ouais. moins que... Euh... Ouais, sauf voilà. incident. Voilà, ouais. Tu vois, genre, sauf incident, si on, peut, si on peut citer le cas au gaming OTP, tu veux, par exemple. Mais euh, du coup, ça marche. Tu n'achètes pas forcément les droits puisque, es, comment dire, Riot, Riot te fait confiance pour Cast. En échange, il monétise aussi ton espace oui. de broadcast. Mmh. Donc, les, il doit y avoir une cohérence entre les sponsors du LEC et les sponsors aussi de que chaîne. TP, tu vois, ont sur le LEC. On est libre de faire ce qu'on veut sur la LFL. C'est des broadcasts qui sont différents. Donc, je crois qu'il doit y avoir un fee qui est payé par OTP. Je ne sais objectivement pas combien c'est, mais c'est surtout un accord commercial de accord. non... Enfin, c'est... S'il si y a de l'argent qui part dans un sens plutôt que dans l'autre, c'est justement Riot qui va vendre des espaces justement pour, euh, pour OTP, tu vois, okay. de cette manière-là. Je vois l'idée. Donc ça fonctionne plutôt comme ça. Grave intéressant. Franchement, euh, grave intéressant. Il y en a un qui demandent, parce qu'il y en a deux euh, qui le demandent depuis tout à l'heure. Ouais. Quelle est la sensation que tu as eue quand tu as interviewé pour la première fois le goût de fake <rire> C'était euh, bah, en 2015 justement. Mais ça, je crois que je t'avais raconté, mais l'anecdote est rigolote. C'était euh, les premières fois que je faisais des interviews... Euh, sur place, donc euh, c'est O Gaming qui me dit une semaine à l'avance, ah, alors, euh, bah, on va caster sur place. Est-ce que tu veux faire des interviews en backstage Pas du tout sur le broadcast, tu vois, mais genre en mode, en mode presse. Je dis, bah ouais, grave, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais grave, on va faire ça, pas de souci. Et euh, en gros, les, les Tiens, interviews... C'est exactement ça. <rire> c est, c est, non, je le croise premier jour où j'arrive. Je crois que la première interview que j'avais demandé, c'était avec Xpk. Et euh, alors déjà, tu vois Xpk qui arrive dans la salle. Moi, c'est des années que je le regardais, j'étais genre, bonjour et je sors de cette salle justement après avoir fait une interview qui était catastrophique et je croise Faker et vraiment genre je me suis euh... tu cliques et Liquefie. genre cliques c'est vraiment tu regardes tes pompes genre désolé de respirer le même air quoi genre, non, comme ça, non, hein. et euh, et j'ai harcelé Riot tous les jours des, des des groupes stage pour avoir une interview avec Faker à chaque jour c'était non non non non non j'ai continué j'ai continué jusqu'au dernier jour où je vais voir la RP je lui dis bon c'est le dernier jour est-ce est-ce qu'on ne peut pas s'arranger Tu vas me dire, franchement, tu me fais chier. Tiens, trois minutes. S'il y a une seconde de plus, genre, je te sors et l'interview ne sort jamais. Merci, merci, merci. Du coup, j'ai eu mon interview avec Feka. Je crois que j'étais le seul média français qui avait eu une interview avec Feka. Oh la en folie, c'est trois minutes, minutes, bordel Trois minutes, minutes. l'interview <rire> était nulle, les questions étaient pas intéressantes. <rire> <rire> mais mais j'avais interviewé Faker. Comment ça, question pas intéressante Tu lui as demandé mais quoi qu S'il aime plus... les brocolis voilà, Qu'est-ce que tu demandes à Faker, en fait J'avoue, pourquoi t'es trop fort euh, ouais, genre, Raconte, <rire> ça vient d'où. <rire> as pas marre d'être le boss J'avoue que les questions sont un peu difficiles. Qu'est-ce que tu vas lui demander Surtout que les, euh, ça, c'est un truc que j'ai appris plus tard. Les joueurs, euh, j'ai pas envie de dire asiatique pour résumer, mais les joueurs coréens et chinois, ouais. N'ont pas l'habitude d'entendre les mêmes questions, et pour eux, c'est limite offensant si tu poses une question de jeu, parce que ça peut être de l'espionnage okay. pour d'autres équipes. Et ce okay, genre de truc. Intéressant, et donc, en Chine, en Chine c est, c est, je peux me dire, mes, mes collègues chinois se font genre insulter, euh, une ou deux qui ont failli perdre leur job pour ça, parce que vraiment, c'est pas accepté de la communauté. Et en Corée, c'est un peu pareil. Genre, quand tu leur poses une question de jeu, la plupart des joueurs, moins aujourd'hui, mais ils se braquent vraiment et ils veulent pas répondre. Donc ça, pareil, je le savais pas à l'époque. Donc j'arrive, je lui pose des questions sur la méta, sur les pics et tout. Genre, pas de réponse. Enfin, c'était terrible. C'était terrible. Ouais, je vois l'idée. En plus, je crois en 2015, c'était pas. Si, si, c'était l'année où il y avait un caster chinois, Tabé. Il avait révélé un pic et ça, je crois que ça avait du coup. C'était cette année-là Oui. D'accord. Le Ekarim. Ok, d'accord. C'est avec IG, je crois, du coup. Alors c'était. En 2015. C'était pas cette année-là, du coup. Bah, 2015, IG qui se fait fouetter par Origin, je crois, du coup, en poule. Okay. Oh non, ou par je ne sais plus quelle équipe. Oh. Origine, je crois d'ailleurs, en poule C'est LGD qui s'était fait. LGD, pardon. Et LGD. J'ai dit ID, j'ai vraiment... confondu ID. Non, non, ouais. je voulais dire LGD. Je pardon. De... Mais je crois que c'est bien... Cette année, dans le chat, hein. si... Je crois que c'est bien cette année. Du coup, je pense que ça avait rajouté... Ce que oui, je veux parce qu'il y avait à... une histoire de league de Scrim cette année. -là. À la polémique, ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais, je crois fait... que ça avait ouais, rajouté à la polémique, tu vois. Il y a plein d'histoires comme ça. Ah là là là là, on aime bien ça. Quand tu lances forcément, enfin quand vous lancez, pour en revenir au sujet, quand vous lancez au TP et que ça fonctionne bien et tout, comment est-ce que toi, tu as vécu un peu l'explosion de la LFL et le développement de cette scène EU Master, tu vois en lieu et place des Challenger series qui étaient là avant et qui du coup ont donné autre chose une ouais. sorte de ligue 2 de système peut-être un petit peu différent mais qui a bien fonctionné en soit d'ici là. Bah, là les trucs c'est que voilà tu avais un peu ce système on savait c'était difficile en même temps parce que tu avais le LEC d'un côté on voulait construire quelque chose en France mais il fallait bah il fallait le structurer il fallait un acteur qui soit capable de, de développer ça justement pendant longtemps ça, ça a été un problème pareil les eu masters ça existait mais bon c'était un peu la compétition tout le monde s'en fout ouais. avait pas trop de valeur et euh, ce qui est intéressant, c'est que même si le rôle des EU Masters n'a pas changé, ça ne te permet pas d'accéder au LOC, même mmh. moins encore qu'avant, parce, euh, bah parce que maintenant, c'est des franchises. Euh, les régions et les différentes régions, la LFL en tant que moteur notamment, ont vraiment réussi à susciter un engouement autour de ça. Moi, je suis contente que Riot ait investi dedans, okay. vraiment, parce que ça doit partir d'un investissement de l'éditeur pour... Euh, pour développer les ligues, pour leur donner des outils, parce que tout le monde n'a pas les outils et l'expérience de la France. Tu vois. On a, euh, je pense que l'Allemagne, l'Espagne, la France, c'était un petit peu les régions qui étaient à part. Mais si tu veux développer l'Italie, si tu veux développer les pays de l'Est, si tu veux développer les pays nordiques, Riot est obligé de mettre la main à la pâte un petit peu. Et je suis contente qu'il l'aient fait et qu'ils aient trouvé les, les bons acteurs pour développer l'écosystème. Mais aujourd'hui, je trouve que... Bah, on, on se retrouve une situation où en France, je pense que les, les viewers d'OTP de, de, de préfèrent regarder la LFL que regarder peut-être le, le LEC. Ouais. Et où euh, la LFL, c'est devenu le produit phare d'OTP. C'est la ligue française, c'est la ligue la plus développée, c'est la ligue qui est la plus regardée en, en, en Europe par les joueurs pros. Si un joueur va jouer dans une ligue et qu'il ne peut pas aller en LEC, il voudra automatiquement aller en LFL. Donc je suis contente de voir le développement de... De développement de la ligue forcément une équipe comme carmine a énormément aidé énormément ils ont ils ont changé la donne hein. ils ont changé la donne tout simplement c'est euh, d'un côté le broadcast qui était hyper bon puis de l'autre côté bah forcément en tant que broadcast quand tu as une équipe comme ça qui a une histoire de fou qui performe aussi ça bien qui parfait, rayonne ouais. à l'inter ouais ça fait un mariage parfait donc euh, ils sont arrivés au bon moment et ils ont dynamisé la ligue aussi je pense parce que quand tu as une équipe comme ça qui est imprenable sur le plan marketing sur le plan branding des joueurs euh, qui éclate tout le monde qui gagne absolument tout t'as pas envie d'être ridicule derrière, quoi, donc... Euh, ça rehausse le niveau un peu ouais, tout le monde. Ouais, ça rehausse le niveau, ça a le niveau des EU Masters, puis enfin, encore une fois, c'est une équipe qui a fait beaucoup de bruit, donc euh, ils ont changé beaucoup de, beaucoup de choses, je pense, dans, dans l'écosystème, en tout cas, euh, ces dernières années. C'est vrai que quand tu prends un peu de temps, maintenant qu'on est en 2023, donc ça va faire, bah, du coup, euh, hashtag analyse, bientôt deux ans, euh, ouais. cette période de, de, de lancement et tout, mais... Euh, putain, qu'est-ce qu'ils ont gagné, au début Ah, c'est hallucinant <rire> C'est bon hallucinant de le Mais tu sais, ça devenait même, genre, à, à ça devenait même ce truc de euh, quand une équipe gagne trop, t'as plus envie de l'avoir gagné. Genre, ouais. ça, au début, c'était oh, « Carmine, trop bien, il gagne, back, to back, tout back ». Après, c'est de la part de mes, de, de mes co-casteurs inter ou même de, de la communauté, genre… Bon, vas-y, il faut quelqu'un d'autre là. Mais c'était plus en mode, on respecte, mais euh, bon, que quelqu'un vienne les challenger, sinon ça va être vraiment la merde. Là. Toi qui allais souvent au LEC, à Berlin, ouais. etc. et qui avait du coup des casters internationaux, il le voyait comment justement ce boom de la LEC, ses audiences, la KC, il le voyait comment ça Il toujours... bah, y, y a plein de moments où tu peux voir uh, Kaedrel, qui est un de mes, un de mes collègues, qui euh, lui a pu commenter les, les KCX en anglais justement, qui a été la voix de tout cet engouement de la Carmine, mais pour les Anglais et euh, c'est juste que tu te lèves sur Twitter un matin tu vois tout le monde avec une pépé bougeante et tu te dis genre il se passe quoi <rire> <Genre, rire> c'est qui c'est malade qu'est-ce qu'ils sont en train de faire mais j'avais je, je, choque qui m'envoyait m'm, des messages genre hey, est-ce que tu penses qu'il faut que je mette la pépé ouais t'inquiète, ça leur fera trop plaisir ok d'accord vas-y je le mets et tout les autres genre ouais est-ce que ce tweet en français il est bon ouais vas-y tu peux tweeter ça ils étaient bon. là genre vas-y c'est bon alors c'est devenu le centre d'appel <rire> et de traduction c euh, c des trop drôle. non ils étaient là genre c'est qui raconte-nous c'est aussi pour ça que j'avais commencé à faire des segments pour parler de Carmine non parce que quand quand un, un club qui devient aussi gros, même s'il ne fait pas partie de la Ligue, ça vaut le coup d'être souligné. Et puis surtout, quand ils gagnent autant, quand ils, a, ils, ils avaient des joueurs qui étaient connus du LEC à l'époque, même des stars françaises, qui, je pense à Adam, tu vois, qui, qui allait en LEC par la suite. C'est quelque chose, en tant que, en tant que broadcaster, tu es obligé d'en parler. C'est trop gros pour ne pas en parler. Et le mouvement est... En, comment dire, engage trop de communautés pour pas en parler. Donc, ouais, ouais c'est. Euh, ils, ils, ont, ils ont souhaité dans le, dans, dans le hype chain <rire> dès, dès le début, vraiment dès le début. Et mmh. ça a été suivi. Puis même avoir des. Parce qu'avant euh, ça, avec, euh, quand c'était encore l'époque des Challenger Series et ouais. compagnie, c'était difficile quand tu t'étais pas en LEC et LCS de pouvoir gagner ta vie en tant que pro player. Alors que là, maintenant, il y a des mecs qui vont jusqu'à la DIV 2 dès euh, justement LFL et compagnie qui arrivent à en vivre. Oh. C'est ouais. quand même le, la preuve d'un Step même si on peut parler inflation, tout ça, machin. Ouais, c'est ouais. basique, mais, mais quand même. Sur le fait. Tu vois, ça a ah, apporté beaucoup de stabilité pour les pros. Euh, bah, C'est pour ça. Hein. Franchement, je suis contente du travail que Riot et même Riot France ont pu faire pour développer les scènes euh, qui étaient semi-amateurs à la base et aujourd'hui qui se professionnalisent. Parce que si tu es, si es dans un écosystème dans lequel tu peux générer genre, plus d'argent de base, ça permet aux équipes même de, euh, bah, de pouvoir monter des projets plus facilement. Des projets dans la DIV2 ou même l'Open Tour qu'on a aujourd'hui, mmh. qui est euh, qui un circuit qui est vraiment ouvert. Ça ne demande pas forcément d'investissement. Euh, d'énormes investissements à la base. Tu peux faire ça en tant que passionné, tu peux faire ça le week-end. Euh, quand tu regardes la, la Team Pixel, euh, eux, on fait ça en tant qu'ancien euh, qu joueur pro ou en tant que streamer. <rire> mais euh, non, voilà. Y, y, Riot ont développé un écosystème qui, en tant qu'amateur, tu peux percer. Et si ça marche, tu peux, euh, comment dire, tu peux changer les choses, ouais. euh, devenir une vraie équipe, investir, voilà, voilà, et investir de plus en plus. Mais euh, ouais, euh, je, je, ça, ça fait un peu campagne pour Riot. Mais honnêtement, on n'en a pas beaucoup des éditeurs qui s'intéressent à à leur scène comme ça et on le voit avec le développement de Valorant aujourd'hui c'est le genre de choses que j'aimerais pouvoir le plus voir plus sur CS aussi euh, ouais. peut-être mais CS s'est fait un petit peu différemment mais euh, ouais, avoir un éditeur qui s'occupe de leur scène locale comme ça, forcément, ça, bah, ça fait que plus de personnes peuvent en vivre au final. Pour parler un petit peu de toi, depuis deux ans, euh, tu t'es aussi beaucoup focus sur tes contenus à toi, euh, notamment sur YouTube. J'ai ouais. vu, tu as lancé des podcasts, plein de vidéos, des interviews, même sur Twitch avec Pixel Perfect, superbe émission, Merci. au passage. <rire> euh, les vlogs également qui permettaient ouais. de voir un peu l'envers du LEC et tout. tout. Est-ce que c'était important pour toi, après toutes ces années, de commencer à faire un peu du personal branding Donc euh, d'avoir un petit peu ton contenu, de te mettre un petit peu plus en avant toi en tant que personne mmh. euh, euh, en tant que personnalité, même C'était pensé C'était comment appeler Je pense que c'était réfléchi. Il euh, y, y a eu deux axes. Il y avait le premier axe qui était euh, ça fait plusieurs années que je travaille sur les, les, les contenus d'autres personnes. Ouais. Donc que ce soit Bean, où j'ai été appelée, ou au Gaming, ou euh, au TP par la suite, ou le LEC, c'était vraiment l'or au LEC, l'or chez au e Gaming, euh, l'or chez Bean. Et euh, en tant que freelance, en termes de marque justement, comme tu l'as dit, et de, de, de développement personnel, je pense que c'est important de se dissocier des personnes euh, avec lesquelles tu travailles et de hein montrer que tu peux fonctionner en tant que toi, en tant en entité. Oui, je peux animer sur un broadcast, je peux faire des interviews, je peux commenter, je peux faire de l'hosting. Euh, je suis aussi capable de produire mon propre contenu, de produire mes propres émissions, parce que en tant que journaliste de base et même en tant que freelancer, le plus tu vas être un couteau suisse, plus tu vas faire savoir de choses, plus tu vas montrer que tu sais faire des choses et plus tu gardes ton indépendance et plus ta valeur augmente, je pense, ouais. euh, parce que c'est un, un petit peu ça la, la, la clé au final. Quoi, si tu veux, c'est gagner plus d'argent pour produire plus de contenu. Voilà, littéralement, c'est un, un petit peu mon but. Et euh, on en vient au deuxième axe qui était justement, vu que je travaillais que sur les, les diffusions d'autres personnes, euh, j'avais perdu ou pas développé ce lien avec la communauté qui, pour moi, était vraiment cher. C'était « je veux vous faire vivre l'e-sport à travers mes yeux ». Euh, je, je, pour, je, revois encore, je revois encore les moments où je ne travaillais pas encore dans l'e-sport où j'étais juste fan d'e-sport entre guillemets ouais. je ne me vois pas différemment aujourd'hui et j'aurais aimé que quelqu'un à l'époque puisse m'emmener voir les backstage des, des événements que je n'ai peut-être pas la, la chance de pouvoir aller voir ouais, ou euh, de certaines équipes ou ce genre de choses que tu ne peux pas voir si, euh, si, bah, si jamais tu ne fais pas partie de l'industrie donc pour moi c'était important de commencer à faire ces vlogs de commencer à faire ce contenu et Twitch c'est venu naturellement aussi parce que Twitter, ce pas le meilleur endroit pour discuter avec les gens. Non, voilà euh, et Twitch, je pense que c'est plus adapté. Et aussi, j'avais j'avais des choses à dire, quoi, parce que tu peux pas dire ce que tu veux quand tu es sur le LEC, alors que sur ma chaîne, voilà, si un truc me fait chier, un truc me fait chier. Ouais, je, peux, libre, je peux quoi. en parler, quoi. voilà, c'est sur le canap. Je suis libre, <rire> je dis ce que je veux et c'est des avantages d'être freelance. Donc, autant en profiter. C'est assez bien parce que moi, parmi tes vlogs, il y en a un qui m'a marqué, mais je pense que beaucoup, c'est la visite des locaux à SKT ouais, enfin, à Tiwan du coup. Ouais, C'était incroyable, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est euh... quand même, t'as eu un peu des collections, des trucs. Vrai, et tout. Grave, trop grave. Mais c'est que c'est. Euh... Ben, j'ai eu contact avec Joe March parce que euh, la femme de zaboutine on va, arbre généalogique, la femme de zaboutine bosse le tiwan Ok. Et du coup, euh, vu que j'allais en Corée, j'ai dit, hey, est-ce qu'il n'y a pas moyen de me connecter on pour visiter me... Non, mais grave. Et donc quoi ouais, Ils m'ont fait visiter les facilities et c'est euh... hallucinant. C'est hallucinant. Je suis revenue de là-bas. Je me suis dit, OK, va... les gars, on ne va pas gagner les World tout de suite. <rire> C'est vraiment pas Il vraiment... si euh... y a quoi qui t'a vraiment... Même pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il y a quoi qui t'a vraiment marqué Genre... L'académie. Okay. L'académie où, en gros, tu as, as les bureaux de 1 avec euh, bon, l'exécutif, le CEO, un étage par, euh, par line-up qu'ils ont. Et ils ont, ils ont beaucoup de jeux. Ils ont beaucoup de jeux au final. Euh, plus, euh, ils ont un karaoké. On, on, on le voyait à côté, des salles de stream <rire> pour les joueurs. Mais surtout, voilà, en parallèle de, ce, de cet immeuble-là, ils ont l'académie donc euh, T1 qui est tout simplement une école où euh, ils recrutent, ils ont entre une vingtaine et une trentaine d'étudiants par an. 20, 30. Et en gros, c'est un e-sport étude. Tu viens après le lycée en fonction de... Si tu as des bonnes notes, sinon tu n'es pas accepté. Sinon, Timon ne t'accepte pas. Et si tu es challenger et si es... Alors, je ne sais pas s'il y a un minimum de j'imagine que oui, puisque c'est euh, eux, eux qui sont recrutés généralement pour aller dans les académies. Et, euh, Zeus et compagnie ont été recrutés comme ça. Et euh, tu viens après tes cours... Faire des solo queues, euh, recevoir des cours de League of Legends qui sont généralement donnés par des anciens joueurs. Ouais. Tu peux avoir genre, euh, tu peux avoir Bang ou euh, Wolf ou des anciens joueurs de, de SKT ou T1 qui te donnent des joueurs, qui te font des reviews. Ils sont là pour rassurer les parents aussi. Et c'est vraiment, ils te gardent que si... C'est coréen, forcément. Ils te gardent que si tu es bon à l'école. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils qu dénichent leurs euh, leur pépites par la suite, qu'ils mettent ensuite dans le vrai système Académie de T1 la plupart des équipes en Corée ont ce, ce système. J'ai visité que Genji et T1, donc j'ai vu que, que ces deux académies-là. Mais ouais, tu te rends compte qu'ils ont, ils ont, ils ont tellement d'avance sur nous, en fait. Et nous, on n'a même pas les moyens humains de faire ce genre de choses aujourd'hui. Ça marcherait si on faisait une école comme ça à l'échelle européenne. Mais en France, on n'a pas assez de monde. Eux, mais ils ont tellement de joueurs, en fait. C'est une dinguerie. Enfin, C'est hallucinant c'est que je le découvre, là, pour vrai, le ouais, coup, alors ouais, que je suis beaucoup l'e-sport-là. C'est que bah, moi, je suis plutôt côté ouais. foot. Et donc, oui, la ouais. formation, c'est oui, logique. Voilà. Les, joueurs forment leur propre... les équipes forment leurs propres joueurs. Et donc, ils ne sont pas toujours, au bout d'un moment, obligés d'aller investir hyper cher pour en acheter un nouveau. Et puis, à un moment, peuvent les revendre à d'autres moments. Bah, là, concrètement, c'est littéralement ça. Ah, mais c'est ça c'est ça, et euh, c'est comme c'est comme ça qu'ils arrivent à mettre des la main. En... comme ça, je pas. Non, Mais ils arrivent à mettre la main en premier sur, sur les talents. Bah, ils les prennent, ils les prennent au berceau, littéralement. <rire> c'est au lycée. Toi, t'es bon. Ok, on va te garder. Tu restes avec nous. Tiens, bang donne-lui des cours. Genre vraiment. <rire> en France, ça devrait <rire> arriver, mais comme d'hab, un peu plus tard. Ouais, plus tard. Quand on a, on n'a pas assez de joueurs en fait. Je pense aujourd'hui. On a des exemples de joueurs comme euh, bah, l'académie ldlc tu vois, qui euh, en parallèle de euh, de la Tony Parker Academy, donc qui, elle, s'occupe du basket, développe aussi des joueurs euh, de ouais. sport et des joueurs LOL. Avec le VTO, on a l'exemple de d'ExaKick. Euh, mais je suis allée là-bas, ils sont genre 5 par an, max, ouais. tu ouais. vois c'est déjà bien, la... faut oui, commencer quelque bon part. Mais... Ouais. C'est un bon début, mais du coup, ça motive pas à mettre en place ce genre d'infrastructure quand tu dis, bah, c'est utilisé par qui au final, quoi. Mais euh, j'espère que ça se développera. Mais là-bas, non, c'est des fous. Oh le des délire fous. Vous venez de vivre, là, pour ceux qui sont fans de foot et qui nous écoutent, la formation concrète <rire> qui peut donner euh, un, un, des joueurs monstrueux et être très efficace, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment mmh. incroyable. Moi, j'aime bien. Euh, il y a quelques années, quand on avait parlé, je, parce que j'ai réécouté un peu notre première émission et tout. Euh, notamment d'accord au Libre, quand on, a, on en avait parlé euh, du fait que ça t'arrivait de temps en temps euh, d'avoir un peu des problèmes avec euh, les soucis et les gens qui te faisaient-ils sur les réseaux Notamment ouais. à l'époque, euh, des fois même Reddit, c'était le Reddit anglophone ouais, ouais, ouais, ouais. et les gens, des remarques. Et tout. Des que tu peux recevoir Quelques années plus tard, je sais que ça t'arrive, de temps en temps, quelques fois. Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce qui s'est passé en gros concrètement pour toi, à ton avis, de ton point de vue Est-ce que genre… Euh, c'est un rapport avec les réseaux qui est difficile Est-ce que des fois, tu t'en es décroché C'est quoi un petit peu pour toi euh, Cette année a été particulièrement pénible de, de ce côté, vraiment, pour ne pas dire que ça a été, ça a été un enfer. Euh, J'ai toujours, en fait, toujours eu une difficulté à me détacher des réseaux, et ça se ressent dans ma com, où genre je vais débattre avec, euh, avec des gens constamment sur des choses qui... Ne, ne nécessiterait pas normalement beaucoup d'attention ou ouais. je devrais je devrais laisser tomber quoi et j'arrive pas à le faire j'arrive pas à le faire et c'est des choses que j'ai essayé d'apprendre euh, toute seule ou avec la thérapie que je fais ou vraiment bah, à part par plein de moyens mais il y a toujours ce moment où je me dis genre je, je, je n'aime pas que je n'aime pas que les gens déforment ma pensée ou je n'aime pas qu'on je n'aime pas rester incomprise ou ouais. tout, ou tout ou simplement on parle essayer, pour toi, ouais. voilà où qu'on parle pour moi ou ju juste essayer de se battre tout le temps quoi. et cette année ça a vraiment été symptomatique de ça euh, à travers beaucoup d'événements qu'il y a pu avoir sur, euh, sur Twitter, où j'aurais juste pu choisir de mute, ignorer, et j'ai décidé de rentrer en plein dedans, ce qui généralement fait que ça prend des proportions encore plus énormes. Euh, la distance, je l'ai prise il y a quelques mois. Okay. Euh, je l'ai prise il y a quelques mois, quand j'étais à, à, euh, à New York, où il y a, y a eu, eu un énième truc sur Twitter, et je me suis dit, genre là, c'est bon, c'est la goutte d'eau, ça me coûte de la santé. Euh, encore une fois genre je parlais, je parlais des insomnies que j'ai pu avoir bah, Twitter pareil et l'anxiété que me provoque Twitter ça, ça a contribué à des insomnies que j'avais donc physiquement ça allait plus ouais. mentalement ça allait plus euh, j'ai eu d'autres problèmes qui ont fait que cette année je, je devais prendre du recul de toute façon pour, pour ma santé mentale et Twitter n'y a, a forcément pas contribué donc je suis arrivée à New York et je me suis dit bon euh, j'ai envie de continuer à faire mon boulot, je kiffe ce que je fais, euh, je le fais bien et euh, je, vais arrêter de, ouais. je, vais, je vais juste arrêter d'utiliser Twitter comme ça. Et le problème, c'est que je pense que les choses s'étaient un peu calmés à titre personnel sur les réseaux sociaux ces dernières années. Sauf que j'ai l'impression que depuis un an, et ça, c'est valable partout pour tout le monde. Et on est tous logés à la même enseigne. Twitter est devenu hyper hostile. Ouais. Twitter est devenu hyper hostile et le consommer comme on le consommait avant, je pense que c'est plus possible. Donc, moi, me... c'est aussi pour ça que je suis contente de faire des streams parce que ça me permet de garder un lien avec la communauté qui, avant, était maintenue par Twitter mais euh, je ne peux plus me permettre d'avoir la relation que j'avais avec Twitter et avec les réseaux sociaux parce que ça me, de discuter, ça me... de répondre ouais. ou mais des fois de rester là, tu vois. D'en rester là, ouais mais même d'argumenter parce que j'ai tendance beaucoup à le faire et que ça me, et que ça me détruit et que ça m'a fait de beaucoup. Donc voilà, je préfère prendre des distances avec tout ça et euh, passer sur des plateformes qui sont plus adaptées à d'autres réseaux sociaux ou même, ou même Twitch mais euh, ouais ça a été difficile et euh, à force d'essayer de passer à autre chose et de voir que je le que je le pouvais pas bah, je préfère débrancher la prise ouais. simplement voilà et parce là... que j'étais arrivée à un point un point non retour j'ai ouais. bah, fait un burn out en, en début d'année dernière euh, j'ai dit je fais une thérapie ça fait ça fait ça fait, ça fait quelques mois qu'on m'a qu dit que je devais battre bah, l'anxiété et, la, et la dépression d'une certaine manière ça te fait du bien donc ça me fait beaucoup du bien ah ça me bien. fait beaucoup de bien c'est euh, la santé le plus important pour l'instant tu sens que bien. tu remontes un peu la pente et ouais, tout à bien. cet égard ouais vraiment, vraiment c'est super euh, c'est beaucoup plus sain c'est tout ce qu'on peut c'est franchement tout ce qu'on peut te souhaiter et ça me fait plaisir euh, plaisir vraiment à entendre je, je peux relay parce que c'est quelque chose que je dis souvent donc c'est pas pour le rapporter à moi ouais. mais pour euh, écouter euh, ce que tu dis c'est avec même moi je tu, tu Twitter, ouais. je l'ai enlevé de mon téléphone c'est très on avait déjà parlé je t'avais mais genre je l'ai enlevé de mon téléphone j'y vais des fois que quand je suis sur le pc c'est vrai que ça permet de prendre un peu de distance tu vois non, mais après quand tu as été très impliqué sur le réseau c'est vrai je l'ai été aussi c'est vrai que c'est difficile a... il oui, y, a, y a une addiction aux réseaux sociaux hein. je, je m'en rends bien compte et justement il faut, faut que j'essaie de me détacher de ça parce que ouais ça devient ça devient plus des rapports sains et c'est des choses qui affectent trop donc ouais à tous les niveaux d'ailleurs c'est pas parce que tu as x centaines x de, de milliers de followers que ça change quelque chose je pense qu'il faut tous qu'on fasse attention de ce côté là très bien. Nickel. Moi, Sur euh, une note un peu plus sympathique, euh, 2022, c'était déjà ta quatrième année au Worlds au final. On a parlé de la première 2019, on a parlé Covid, on a parlé ah ouais. tu vois, tout ça. Et, et au global, plusieurs années que tu travailles autour de ça. Euh, T'aimes toujours ce que tu fais Est-ce que tu as des projets qui te, mettent en, qui te maintiennent encore la flamme Qu'est-ce qui euh, euh, amène du piquant dans une vie quand euh, on, fait, on a fait autant de grandes choses J'aime toujours autant le jeu. Ouais. <rire> j'aime peut-être moins jouer au jeu qu'avant et j'ai plus autant le temps de jouer qu'avant, mais j'aime toujours autant regarder les compétitions. Les équipes, les compétitions sont différentes tous les ans, donc ça ramène de la motivation. Euh, pas, on le disait tout à l'heure, j'ai quand même essayé de diversifier mes activités. Oui. Donc dans un premier temps, je faisais que des interviews, puis j'ai amené du contenu perso. Euh, cette année, il y a des nouvelles choses qui vont encore arriver, on pourra en parler si tu veux tout, tout à l'heure. Euh, la passion elle est toujours là en fait ouais. euh, j'aime toujours autant le jeu j'aime toujours autant la compétition et euh, c'est ce que je te disais au début de l'émission pour moi mon j'ai toujours des choses sur lesquelles je peux progresser sur lesquelles j'ai envie de progresser et donc tu n'as jamais fini en fait tu n'as jamais fini dans dans ton craft dans ta façon de voir ton travail tu peux toujours euh, tu as, as des nouvelles personnes qui arrivent donc des nouvelles façons d'interagir en broadcast donc pour moi c'est toujours un travail qui est en construction donc je m'en lasse pas Peut-être que j'en aurais marre d'être devant la caméra. J'en parlais déjà il y a quelques années parce que euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire à, à, à indéfiniment. Ouais, Sur ouais. le très long terme, tu as du ouais. mal à te voir ouais, euh, ouais. continuer non, ça Non, non ouais, je ferais bien. Je, plutôt dans la, dans la prod ou dans le conseil. Euh, ouais. J'aime beaucoup parler aux joueurs. J'aime beaucoup conseiller des joueurs. J'aime beaucoup travailler sur le développement personnel de, de certains joueurs. Donc, euh, j'ai plusieurs perspectives qui m'intéressent à horizon 5, 6, 7 ans peut-être. Ah, euh, ouais, ouais, ouais, On verra. Euh, J'arrive tous les ans, tu dois être pareil, genre as des idées et genre en as trois ou quatre qui vont mourir au cours de l'année, oui. genre d'autres qui vont se développer, voilà, bah ça c'est un peu pareil, c'est un processus créatif. Et, et c'est assez intéressant, comment on gère par exemple euh, un petit peu, euh, genre quand on a fait du journalisme et ensuite du cast et enfin de l'host euh, pour autant de gens, comment on gère des fois le rapport qu'on peut avoir des fois avec les joueurs et puis après de temps en temps avec les pros, et puis euh, et après quand je parle pro, je parle plutôt pro mmh. pour le coup, euh, et avec euh, ensuite le public, comment on gère un petit peu ces différents univers tu vois, ils euh... se mélangent, ils s'entrechoquent et tout. Ils sont tous pareils selon moi en fait. Est, on est tous liés par le fait qu'on kiffe l'e-sport et que c'est la même chose qui nous, qui nous réunit, que ce soit League of Legends ou, ou, ou autre chose d'ailleurs. Tu vois, je, as reçu Apex il n'y a pas longtemps. Ouais. Apex, je l'ai reçu dans Pixel un peu, un peu après. Merci pour l'interview d'ailleurs. Très très bonne interview. Avec grand plaisir. <rire> beaucoup d'informations <rire> hyper intéressantes. Mais, euh, mais tu vois, Apex et moi, on n'a on a jamais évolué dans le même e-sport et pourtant, j'en a passé des heures à discuter. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et, et c'est un parcours que. Et on, on a des choses à te raconter juste parce ouais. qu'on est dans le même écosystème. Donc, que ce soit discuter avec le public discuter avec mes collègues discuter avec les joueurs d'ailleurs mes collègues et joueurs généralement genre ça j'en parle souvent on passe beaucoup de temps ensemble donc on se connaît très très bien ouais. c'est aussi pour ça que devant la caméra ça se passe aussi bien c'est parce que c'est des personnes que j'ai l'habitude de voir euh, de voir en dehors et, euh, et c'est ce qui m'a beaucoup manqué avec le public en fait c'est que tout d'un coup je voyais que mes collègues d'accord et euh, et pareil ne plus avoir les joueurs en face de moi ne plus avoir euh, même même les 50 ou 60 personnes qui sont dans le studio à berlin tous les week-ends euh, je t'explique même pas quand je me suis retrouvée sur scène à Malmö, genre, genre, j'ai pleuré en arrivant devant le public. <rire> J'étais fait ah ça faisait trop longtemps que je n'avais pas fait ça. Et c'est pour ça qu'on qu vit et c'est pour ça qu'on kiffe le sport. Ce c'est pas des choses que je gère différemment, parce que pour moi, c'est justement quand, quand, quand je vais être devant un public et que je vais bosser avec, euh, avec les meilleurs collègues, qu'ils soient français ou inter, mmh. et que je vais voir les joueurs, c'est là où je suis vraiment heureuse. Et avec ton expérience, toi, et même les autres casteurs et les autres euh, personnalités avec qui tu as, euh, as travaillé, pardon, et que... Quand vous passez devant la caméra et que, par exemple, à des moments, vous connaissez le joueur en off, est-ce que c'est facile de réussir à faire un petit peu la part des choses ou de temps en temps, il peut y avoir peut-être une tendresse ou un truc quand on connaît peut-être des fois l'histoire de la personne je pense que chacun a sa façon de le faire. Euh, moi, je sais que généralement, on, quand, quand je suis en LEC, ce n'est pas quelque chose dont je me cache, parce que je ouais. pense que ça fait aussi partie... Est, il n'est pas question euh, de ne pas être professionnel, tu vois. Ça m'arrive d'appeler des joueurs que je connais bien par leur prénom, tu vois, en ouais. interview, alors que généralement, c'est vraiment coutume. Euh, voilà, vois, Vincent Brôle, au lieu de VTO, être, tu ouais. vois, par exemple. Euh, ou Marek au lieu du manoïde Et les joueurs que je connais bien, généralement, ouais, je vais les appeler par leur prénom. Tant, tant que tu es capable de faire vraiment la différence entre ce qui est discussion de comptoir... Et ce qui est ton travail au final, donc ton travail, c'est vraiment de, bah de, que le public entende des choses intéressantes et pas qu'ils entendent ce que vous avez mangé la veille. Euh, je pense que c'est pareil en fait. Et justement, le fait de connaître les personnes dans le privé, ça ajoute de la synergie en plateau. Et Après, c'est juste question de, selon moi, bien faire son taf et rester ouais, professionnel. Tu ne vas pas raconter des choses inintéressantes ou manquer de respect. Et ça, bah, c'est d'ontologie, je dirais, je pense. C'est ouais, ouais. façon d'appréhender son travail. Ok archi intéressant, moi j'aime bien. est ce que Je suis biaisé devant la caméra, par contre, ça, il y a aucun souci. Oui, je suis biaisé pour mes joueurs français en LEC et je le serai toujours. Bah et oui. je ne m'excuserai jamais. Mais si on est pas biaisé sur un français, <rire> on est où euh, Tu vois, on mais est euh, jamais. Mais ouais, mais tu vois, genre si, si demain, euh, je sais pas, on va dire, Larsen joue contre VTO et que VTO perd, je vais pas je vais pas aller chier sur Larsen parce que mon, mon joueur a perdu, tu vois. Normal. Voilà. Normal, normal. Mais ça devient dur quand tu apprends à connaître les joueurs, justement, genre, t'es. Euh... C'est dur de les voir perdre, t'es content de les voir gagner, mais ouais, t'es investi émotionnellement quand... Ah, logique. Quand, quand ils gagnent. Logique, c'est ce humain, c'est humain, franchement ouais. c'est humain. Euh, ah bah tiens, regarde, Ward a posé une question que je comptais te ouais. poser, et tu sais quoi, je veux dire, sa question elle est mieux formulée que la mienne. Est-ce que ça t'intéresserait de travailler sur d'autres jeux à certaines occasions, comme Shox a pu le faire par exemple sur CS euh, euh, depuis quelques années Je vais le faire cette année. Oh je ne vais pas entendre. trop donner de détails pour l'instant, mais si vous avez suivi le calendrier sportif, peut-être que vous avez une, une petite idée. Ouais. Mais euh, je devrais me diversifier d'e-sport e cette année. Trop bien ça oui. Et c'est le côté un peu freelance qui te permet ça, de pouvoir ouais. aller... Euh... Ouais, ouais, bah, yeah. c'est libérer du temps pour ça. Euh... Encore une fois, j'adore League of Legends, c'est le jeu que je préfère. Alors, ce n'est pas mon e-sport préféré, mais c'est le jeu que je préfère suivre. Je dis toujours que CS, c'est mon e-sport préféré parce que je trouve que c'est le plus hype. L'esport le plus hype. La façon dont CS est construit, je trouve, c'est un e-sport, j'en ai toujours parlé, c'est vraiment le jeu que je trouve le plus hype, même si je suis morte amoureuse de League of Legends. Et c'est juste une envie d'aller. Ou Rocket League, pareil, tu vois, j'aime énormément le jeu. Euh, c'est J'essaye de m'intéresser aux autres scènes de toute façon et de suivre les autres e-sports. Donc, ouais, pourquoi pas aller travailler dessus quand c'est pertinent C'est forcément une envie. C'est la <rire> J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Franchement, ça va être, ça va être grave ouais, de voir ouf. de temps en temps des gens sortir un peu de leur zone, nécessairement découvrir ah, d'autres scènes, ouais. d'autres publics, euh, d'autres joueurs et tout. Ça doit être vraiment passionnant. Ouais, grave, bah, de euh... Mais j'ai trop hâte, c'est pour ça que tu me disais, est-ce que tu n'en as pas marre au bout d'un temps d'année Non, parce que tu as d'autres opportunités qui se présentent, de travailler avec d'autres personnes, d'autres jeux, de rencontrer et d'autres mondes. Donc ouais, c'est un, un renouvellement constant. Et tu restes TMG, c'est Ex cool. Excellent, excellent. Des, des beaux projets à venir pour 2023, peut-être avec ça, genre euh... même à titre personnel ou quoi. C'est quoi J'ouvre la question. En okay. 2023, qu'est-ce qu qui arrive pour l'or en 2023 des choses que, euh... dont tu peux parler, bien sûr, je ne veux pas te mettre le couteau. Je, peu je peux parler d'à peu près tout. Je peux parler d'à peu près tout et j'avais dit euh, sur Twitter que j'en parlerais de toute façon. Je reprends avec le LEC, évidemment. Sauf qu'à la différence des années précédentes, et euh, moi on va se partager Lost et les interviews. Excellent. Donc, euh, ce ne sera plus que desk et moi aux interviews, on va échanger comme ça. Moi, je ferai le lundi et elle fera, fera les jours restants. Génial. Et euh, je vais être moins présente en France aussi, puisque je vais commencer à bosser avec la LCK. Génial. Et, euh, je vais aller à Séoul euh, pour la deuxième moitié du, du Spring et euh, pour euh, une partie du summer pour être euh, host pour le broadcast coréen. Toi qui la Corée, tu dois être vraiment refaite. Ça fait des mois que j'ai envie d'en parler et que je suis là, genre putain, <rire> j'ai trop hâte. Tout, tout le monde tous mes potes me disent, ah félicitations. Non, j'ai pas encore signé, arrêtez, <rire> laissez-moi tranquille. Non, ouais je suis tombée amoureuse de la Corée bah, en 2018, c'était ouais. la première fois que j'y suis allée. Et, euh, c'est la meilleure ligue au monde. C'est les champions du monde en titre. Donc euh, et j'adore Seoul. j'adore aller en Corée. Donc, on ouais, va pouvoir bosser sur euh, une ligue que j'estime énormément, que je suis depuis très longtemps euh, sur place en plus. Ça va être cool. Bubu à l'international, notre fierté. <rire> ils disent dans le chat, ils sont trop heureux. Merci. <rire> ça fait trop plaisir, bordel. Et à charge de revanche sur interview de Faker en vrai, elle pas. On, En vrai, alors, tu sais, maintenant, il connaît mon prénom. Ouais. Il m'appelle Lo. Il n'arrive pas à dire Lo. Lo. Il m'appelle Lo. Ouais, mais voilà. ah, c'est déjà bien. Euh, non, je ne vais pas dire c'est un frère, parce que pas du tout, mais j'ai quand même interviewé <rire> oh, Pour parler bah, maintenant Mais on, a, on interagit euh, quand je le vois backstage euh, en, en mix d'anglais et de coréen. Généralement, il est un, un garçon très poli. Génial. Mais euh, voilà, du coup, je le verrai toutes les semaines. Et tu me as... être mort de jalousie. Et tu vas pouvoir <rire> un petit peu euh, passer euh, la, la, dire la honte de 2015. Donc pas la honte, mais <rire> la petite interview de 3 minutes, je voulais dire. Elle est oubliée, celle-là. Elle est oubliée. Il <rire> faudrait que je la re-regarde, tiens. Je la oh. trouverai un jour. Vraiment <rire> passionnant. Trop cool. Bah, je suis très content pour toi. J'espère vraiment que Merci. ça va euh, fonctionner de fou. et moi, j'aime bien ce que tu fais, donc ce sera un plaisir de suivre euh, également tout ça. Je partager, je, je regarderai les, euh, avec du décalage, du coup, mais je continuerai de regarder. Euh, avec grand plaisir. Livre, avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison 13 où euh, beaucoup de monde a été très critique, notamment des vidéos et d'annonces qui ont été là, là toute fraîche euh, notamment, euh, notamment même des polémiques avec euh, les LCSNA, le changement de jour et d'heure qu'ils ont subi et tout ouais. euh, est-ce que pour toi, League of Legends est au-devant d'années difficiles, comme il a pu l'être par exemple en 2017, ou ça va encore, ou alors ça dépend des régions C'est quoi un peu ton, ton mmh... opinion sur ça. Je pense que le jeu est stabilisé. Euh, je pense qu'il y a demain... On ne peut pas se dire de façon réaliste, ah, oh, LOL est en train de mourir, quoi. LOL peut-être est sur un plateau parce qu'il y a eu une ascension tellement ouais. fulgurante sur le jeu et qui est, qu est incompréhensible au final parce que genre, le, le jeu est monté, ça s'est stabilisé, puis ça a continué, continué, continué. Et euh, tu ne tu peux, tu, tu peux pas continuer comme ça indéfiniment. Donc je pense que c'est normal que les ligues, euh, les ligues, de façon générale, reculent un petit peu, que ce soit en termes de, de nombre de personnes qui regardent. On sort aussi d'une pandémie où les gens étaient chez eux, les gens recommencent à sortir. Donc euh, oui, effectivement, il y a peut-être moins de personnes qui, qui vont être devant leur PC à regarder de l'esport, mais je ne pense pas pour autant que l'esport League of Legends soit en danger. Tu peux te poser la question avec la crise économique, le fait qu'il y a des sponsors qui se retirent, qu'économiquement, ce n'est pas forcément la meilleure période, ouais. parce que euh, bah, on, on le sait tous, hein, ce genre de ligue, ça, ça fonctionne aussi avec, des, avec, bah, avec le soutien de sponsors, avec le, le soutien financier de, de grandes marques. Et c'est vrai que la crise qu'on a en ce moment n'aide pas forcément, mais je ne pense pas pour, pour autant que LOL soit, soit en danger. Donc, de ce côté-là, je pense que ça va continuer d'aller bien. Les LCS et le LEC qui changent de format, qui changent de jour, pareil, je pense que c'était un changement qui était nécessaire. Les LCS, ils pataugent de toute façon depuis, depuis quelques années. Donc, right, euh, ouf. tant qu'ils n'ont pas trouvé une formule qui leur convient enfin, je pense que ce n'est pas incohérent de continuer de faire des essais et ils ont une ligue qui leur permet de le faire. Euh, le LEC, c'est un peu différent parce que, justement, voilà, les LCS étaient un peu en train de mourir, le LEC arrivait arrivé en nouveau produit. Et euh, là, ça fait 3-4 ans qu'on voit un peu la même chose. Redyma redynamisons tout ça avec un nouveau format, avec des nouvelles équipes. Euh, je t'avoue que ne plus avoir de week-end, ça ne m'enchante pas vraiment. Ouais. Genre bah, c'est samedi, dimanche, lundi pendant toute l'année, ce n'est pas ce qui me fait le plus qu'il fait. Mais euh, je pense que Riot font, savent ce qu'ils font de ce côté-là. Moi, je suis inquiète quand je vois le fait qu'on a un studio qui va venir au studio le lundi alors que les bah, c'est con, mais les gens sont à l'école, sont bah, oui. étudiants, ou genre, euh, non, non pas forcément le week-end. Je pense qu'en ligne, ça sera plus regardé, en revanche. Euh, et pour ce qui est de LOL en général... Je sais pas trop ce que Riot t'en foutu avec la pré-saison qui a duré, uh, qui, a, qui, a été, qui a été, aussi longue, qui a été aussi longue pour pas grand chose. Pauvre en, en fait Bah ouais, voilà, vrai pauvre que en C'est vraiment même moi qui suis un gros joueur. Mais tu peux pas, tu continue, peux là, pas tout foutre par terre tous les ans, tu vois. Et euh... On dit tout foutre par ils, ils ont introduit des gros changements l'an dernier, mais c'est des changements qui masquent certaines choses. Et je pense qu'ils n'ont pas réussi à... à tu vois, le, même la refonte des items qui, qui avait pour but d'amener plus de diversité, au final, tu es encore plus étriqué dans certains builds. Donc, je ne comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire avec ça. Pareil avec les dragons. Ils en ont enlevé, ils en ont ramené. Là, les changements, tous les changements qu'ils ont introduits, qui sont selon moi assez... Pas minime, mais pas game changer, ne valait pas une pré-saison qui soit aussi longue. Alors, je ne vais pas me parler de la cinématique qui est Ah, j'étais chafon en me levant ce matin. Ah ouais En plus, j'avais vu, tu avais tweeté la veille que tu étais hypée par la Mais bien hypé. Tu vois, toutes les autres, elles sont trop stylées. Donc, ouais, peut-être qu'ils ont voulu prendre une direction différente. Les gars me disaient toute la journée, non, mais je suis sûre que c'est une pré-cinématique pour l'autre. Je suis là, genre, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Je pense que vous allez juste manger ça pour cette année et qu'on verra Mais Le pire, c'est qu'ils sont habitué aux cinématiques grandioses. Bah ouais, mais là je sais pas, il y a pas d'histoire. L'animation est sympa, tu vois, mais c'est le seul truc que j'en que j'en retiens vraiment. Ouais, c'est, il y a pas. Moi je veux un truc épique avec des musiques euh, qui me font penser au, à la John Williams ou au seigneur des Anneaux, ouais. avec tu vois des champions qui, qui se tapent dessus quoi. Genre pour moi c'est ça le début de la saison. C'est ça qui te donne envie d'aller jouer en solo queue. Ah ouais, ouais, bien sûr. Pas ça forcément. Donc ouais, assez ouais. déçu. Je pense que le chasseur serait assez d'accord. Ah euh, ouais. Euh, ouais, ouais, on a eu une précédente de mois pour s'habituer à trois items et des nouveaux. Ah mais c'est ça. C'est ça. C'est vrai que ça a été relativement... Et euh... qui nous sortent des reworks qui sont importants euh, sur le début de la saison. Euh, avec des, des changements qui vont venir sur Jax et, et, et d'autres champions qui, qui sont sortis. Donc ouais, voilà. je ne sais pas. Riot, please. On a, on a hâte de voir. On se concentre. Exactement, on voilà. a hâte de voir. Et moi, ce que tu as dit là sur la semaine, c'est vrai que je le ressens même pour les NA, parce que je lis beaucoup Reddit et c'est vrai qu'ils sont, ils sont très chafouins sur ça parce que pour eux, c'est en pleine semaine et le pire, c'est que les games commencent à midi quand tu es à LA. c'est ouais, Midi à 17h, quand tu es au taf, euh, si tu perdais déjà de l'audience, ça risque d'être compliqué. Hein. Ouais, c'est clair, mais je, je... honnêtement, je n'ai pas assez de proximité avec le, euh, avec le broadcast NA pour comprendre ce qu'ils font. Mais même au niveau de, de certains choix et de certains choix éditoriaux, euh, de talent ou autre, t'as vraiment l'impression que ça change de personne tous les ans, en fait, et que t'as pas de cohérence qui se construit, parce que j'ai pas envie de dire que les mecs savent pas ce qu'ils font, parce que oui. je trouve ça aberrant que, que, des, que des personnes avec ce boulot-là sachent pas ce qu'ils font, mais c'est l'impression que ça donne de l'extérieur, en tout mmh. cas. Et, euh, c'est un marché qui est hyper différent parce que moi en plus j'apprends ça avec ma vision d'européenne, ouais. avec la façon dont j'aime qu'on peut comment dire euh, consommer des broadcasts en Europe qui est hyper loin de du broadcast américain avec des commercials dans tous les sens C'est genre euh, des trucs hyper un, un, un, un, un truc un peu oui, théâtral, like mais aussi Ace. aseptisé, Ouais voilà genre euh, un, un petit peu aseptisé. C'est pas du c'est pas trop mon style. Eux veulent continuer à faire ce genre de choses et j'ai pas l'impression que l'audience répond aussi parce que peut-être que l'audience télé euh, l'audience télé, ce n'est pas du tout l'audience Twitch qui consomme euh, des broadcasts d'e-sport. Donc, ça serait bien peut-être qu'ils arrivent à se dissocier de ça. Okay. C'est ce que j'attendrai, en tout cas. Ah bah, intéressant. Moi, j'ai une petite euh, euh, question, nécessairement, avec la LFL là, qui reprend dans quelques jours. parce oh que tu as pu voir les différentes annonces, les différents rosters et ouais. tout. Les tier lists commencent à partir dans tous les sens. Logique. As un petit feeling pour ce petit spring split, là, comme ça, un petit roster que tu as vu, que tu dis « Ok, lui, il m'a tapé dans l'œil en partie. Ah, » Moi, il Je y en te demande pas deux... un top, mais vas-y, euh, genre un truc, le, le col de Bubu. Les deux que je retiens et que j'ai envie de voir aller loin, c'est euh, Géo et Cassé. C'est les rosters que je kiffe le plus. Moi, je suis hyper contente de voir. Elle est sortie l'annonce cassée ou pas J'ai pas envie de dire de bêtises. Elle est sortie hier. Elle est sortie hier, ok. T'es est... il... là, genre, qu'est-ce qui est officiel Qu'est-ce qui est pas officiel Ok. Bah, je... voilà, je suis contente de voir, euh, de voir Skins et Second euh, réunis. Je suis contente de voir euh, que... que Cabo reste. Euh, Kaori, c'est un joueur que j'ai rencontré quand j'étais euh, au, au Worlds parce qu'il wow. jouait pour euh, IG. Ouais. Le mec a quand même été euh, sub-in au dernier moment parce que, euh, que l'ADC principal ah, a, fait burn -out. Ouais, a fait un burn-out. Dani a fait un burn-out. Il a fait une performance de dingue. C'est un mec qui est archi, archi gentil et vraiment passionné. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec, euh, avec l'équipe. Et euh, de l'autre côté, bah, Taduke, qui est de retour au coaching. Donc, euh, forcément, euh, oh. <rire> voir mon pote revenir, je suis très contente. Et surtout, je pense que, je pense que ça va lui faire du bien de retrouver un, un environnement compétitif. Puis, il est avec Jésus, il est avec Tupoui. C'est la famille. C'est les rosters qui m'aiment le plus pour cette LFL. Merci. Et j'ai hâte de voir Régis aussi. Ouais, allez ah, leur leur pas. Ouais, ouais, bon, en Une plus ça récupère, euh... euh... récupère des bouts d'LDLC en plus et je, je suis contente de les voir atterrir là-bas. Et... Ouais, c'est un, un projet qui m'intéresse aussi. Ça va être intéressant, ça va être intéressant. Franchement, moi, je vous le dis, cette saison de LFL, là, elle me... Ah ouais, ouais je, je suis hypée. Sur, puis il faut surtout qu'on gagne les EEM, quoi, parce que euh... <rire> ça, ça fait trois ans que moi... Parce que je suis host des EEM, ça fait trois ans que je suis là en mode, ouais, non, mais de toute façon, les LFL, c'est les meilleurs. Là, on s'est fait, fait laver par l'Espagne aux dernières EEM. Oui. J'en prends plein la gueule tous les jours de la part de mes collègues, genre ah, c'est bon la, la fierté à la française, faut se calmer un moment, donc s'il vous plaît. La LFL. On le souhaite. faire le titre cette année. On le souhaite. On le souhait, on le souhaite. Alors, c'est assez drôle parce que tu as commencé à faire tes contenus, tu as fait plein de TV, plein de trucs, on en parle depuis, depuis tout à l'heure. Euh, mais en fait, OTP, au global, à, à titre individuel, vous êtes un peu comme des ovnis dans le monde du stream français, tu vois. Ouais, un petit peu dans, de votre côté, beaucoup e-sport, beaucoup machin. Mais bon, je pense que tu suis quand même et que tu dois avoir un avis. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'évolution un peu du stream français ces dernières semaines, derniers mois, des différents événements, des projets qui sont liés, ouais, les différentes problématiques, les trucs. C'est quoi, toi, un petit peu ton mon œil extérieur de mmh. comment ça ça a évolué. On en parle souvent sur, euh, bah sur Pixel Perfect, justement, parce que c'est un, un peu l'endroit où j'aime bien me sortir de l'esport et parler ouais, du, ouais. Du, du stream global et que ce soit... Tous les gros événements comme le, comme le Eleven, comme tous les événements que Domingo a pu, euh, a, a pu organiser, euh, ce que Magla fait aussi dernièrement avec des émissions qui se rapprochent un peu plus du divertissement qu'on aurait l'habitude de voir sur de la télé ou autre, mais à la sauce Twitch et justement menées par des, par des personnes qui savent ce qu'elles font. Euh, je peux pas parler de ce que Inox fait aussi ou, ou, ou Michou, toutes, toutes ces personnes-là, même ce que ça, zen. zen Zen. Zen, émission incroyable. Émission. Il, est, il est complètement fou. Est je l'adore. Vraiment, Maxime Biagi est trop fort. fort c'est très important non, mais que le monde sache à quel point Maxime Biagi est trop fort. Il est trop drôle et il est trop drôle. Et tu vas voir ce genre de projet qui, qui sort du Twitch que je connaissais quand j'ai commencé à aller sur Twitch, qui était genre vraiment jeux vidéo, e-sport, euh, e niche quand même, mais vraiment accès jeux vidéo. Euh, moi, ça fait des années que je regarde plus la télé parce que les programmes ne m'intéressent plus. Mais tout, toutes les personnes que, que j'ai citées et tout, ces, tout ce genre de contenu là, c'est des choses que je prends plaisir à regarder et je suis contente de voir que ce genre de contenu se, se développe et j'espère qu'on en verra plus et que justement Twitch deviendra un endroit où tu ne développes pas que des projets autour de jeux vidéo, mais n'importe quoi qui puisse être entertainment, comme, comme toi tu, tu, tu le fais aujourd'hui évidemment, par, euh, via des podcasts. Mais euh, moi je suis, hyper, euh, je suis hyper optimiste pour le développement de Twitch en ce sens et j'espère justement que Twitch en tant qu'entreprise suivra. Parce que l'inconvénient d'avoir un monopole aujourd'hui, c'est que tu es obligé de répondre à toutes les attentes. Ouais. Donc j'espère justement que de ce côté-là, ils continueront de développer la plateforme, mais aussi de s'occuper des créateurs comme il le faut. Mais en termes de contenu, moi, moi j'adore tout ce qu'on voit dernièrement, même Squeezie pareil avec le, avec, avec le GP. Moi, je suis trop contente de voir ce genre de concept emprunté peut-être un peu de la télé, remanié vraiment et, euh, et incarné par des personnes qui, euh, ouais, qui, sont, qui sont passionnées et qui... Euh, et qui ont, ont parce qu'aujourd'hui on a les moyens de faire ce genre de choses okay, oui. et c'est ça qui est cool moi j'attends qu'on qu voit des, des intervilles tu vois genre avec des <rire> avec des avec ça va venir personnes, les jeux sur Twitch n'ont pas été non, mais assez exploités ou ce genre de truc c'est le genre de contenu que j'attends par la suite c'est sûr, sûr. <rire> franchement énervé de pouvoir parler un petit peu de tout ça et c'était un vrai plaisir on arrive à la fin gentiment ça fait une belle fait heure et demie une belle heure et demie on l'a fait plus long que la dernière fois sérieux Ah là là énervé merci d'avoir accepté de venir c'était vraiment super ah non, je suis en liberté avant 4 ans j'espère. <rire> On aura quitté la caméra <rire> viens de tous les voir deux. Dans Pixel. Bah oui, je... Bah, je vais quand tu veux en plus. Carrément. Pixel. Avec, plaisir. avec grand plaisir. En tout cas, c'était vraiment super. Grand plaisir de pouvoir entendre un peu de toi, un petit peu de tes nouvelles, des belles annonces, sincèrement. Il n'y a, a pas à dire. Et j'espère également que les viewers, vous avez apprécié, franchement. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous arrivez à la fin, comme d'habitude, ce sera dès ce soir sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver le replay rapide, complet et time-codé par Hugo qui sera dans le train. Donc, ça fait, ça fait, ça fait plaisir d'avoir des gens qui travaillent comme ça. Et je te remercie, Laurent, franchement. Avec plaisir. Grand plaisir. C'était trop, trop cool. Ça m'a fait très, très plaisir de revenir et discuter avec toi, Zach. Merci à vous tous. Excellent, excellent. Alors, Je remercie également iPro de nous avoir suivis euh, à nouveau euh, sur cette émission. Vrai plaisir de les avoir eus avec nous. Euh, vous avez les informations sur leurs produits protéinés dans le chat ainsi que dans la description YouTube. Grand, grand euh, kiff de faire ça. La semaine prochaine, on se retrouve également pour une nouvelle émission. Et cette fois, on va changer totalement de registre parce que normalement, je vais avoir Monsieur Sturi. Euh, Monsieur Sturi, spécialiste de catch. Donc oui, la semaine prochaine, Zach au livre, on va parler de catch. Très bien. On va parler de calme on va préparer une grande émission en ce style. Si vous avez regardé SmackDown versus Raw en 2008, venez, franchement, ça va être les émotions et vous allez vivre de très grandes choses. Ce sera super. Zachary, c'est terminé pour cette semaine. Je vous remercie de votre fidélité et d'avoir suivi tout ça. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir tout le monde